C'est parti, mon. Oh, Je pas dire mon kiki, ça fait ringard. C'est parti, les amis. C'était un ringard, Luthor. Tout le monde le sait. enlève, là. La France oh, entière sait que y un ringard. Salut, ah, ça y est, on enlève. Ça va, les gars. Euh... <rire> Salut tout le monde et bienvenue <rire> dans Mardi Débat. Mardi Débat, c'est tous les mardis sur cette chaîne. De 19h à 20h30. Logique. Sauf quand il y a Alix, c'est 19h30. Mmh. Mais, Terrible, est... Ça, ça accuse direct. Ah, Il ouais. n'y ouais, ça... ah, a aucune compassion. Frérot, ouais. Je le kiffe, j'ai le droit. Je suis, <rire> comme tous les mardis, accompagné dit et le poulain. Comment ça va, les copains Salut les gars, salut tout le monde. Salut, ça va super. Et notre invité, comme je vous l'ai dit, <rire> c'est l'immense, la star, le présentateur vedette, Alix Dula Comment ça va, moi, Alix ça va, ça va. Est-ce que tu as envie que je me recentre par rapport à ma caméra peut-être C'est eh, toi, peu. t'es chez toi ici. quest hein. Qu ce là, que, là, que tu veux toi, la On s'en va, il n'y a op, tu, absolument pas. aucun problème. Voilà. <rire> Essaye de voir. Voilà, je glisse par là. Ouais, c'est mieux si je glisse pas. Bah, oh. ouais. Très beau setup d'ailleurs. Très beau setup. Il voilà. pas un ouais, Parce Merci. que Merci. Comme le mien frérot. Franchement, C'est vrai que là, il y a une différence. Ça, c'est ce que tu dois faire. Bon, on n'est pas là. C'est vrai que le setup du match il est très... Moi, je suis le mec de l'ombre, les gars. Je vais tweeter pour dire qu'on est en live et faire une story. Allez-y, on sera là. Oh là là, on va faire le programme. Eh bien, le programme, les amis de ce soir, il est très, très, très chargé. Très, très, très, très, très, très, chargé. Et il y a du tout, il y en a pour tout. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. On va parler du d'UFL parce que oui, UFL, il y aurait eu des playtests. Il serait même en cours, donc on va en parler, on va en débattre. eSport, euh, ça y est, c'est officiel. eSport hein. euh, FC, Sport FC, euh, un, une nouvelle ère. Sora qui nous ont annoncé euh, euh, ce soir même des nouveautés. On va en débattre. Et c'est la première fois qu'on va parler de Sora dans Mardi Débat. Donc, ça va être très intéressant. On a un expert yes. avec moi, le poulain. Euh, bon et, et on finira par E football, parce que là, ça y est, les gars, ça y est, e football, ça se réveille, ça sort bientôt. Il y a la date, il y a du nouveau sur euh, notamment My Club. Vraiment, ce soir, il y en a pour tous les goûts. Le programme est très beau, très chargé avec un invité exceptionnel. D'ailleurs, euh, voilà. Imad, je te laisse le présenter parce ouais. que il y a, a peut-être une <rire> ou deux non, personnes que... dans le monde qui le connaissent. Pas. Alors, bah alors, c'est vraiment simple. pour Et ceux qui parles <rire> <C> <tout rire> la même phrase. Non, Alix, alors Alix déjà c'est un ami, c'est un gars initialement de la communauté PES, Mais tu oui vois. Il y en a peu qui le savent Il finalement parce qu'il a ouais. tellement gravi d'échelon et oh là parti là là. dans les étoiles dans la dans plusieurs galaxies. L'ami des vois, stars lointaines. en fait, Alix, ouais, j'ai vu moi en fait son évolution et. C'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est un journaliste, hein. de base tu t'écris autour du football, enfin du sport, euh, Alix si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Euh, ça. Il a monté sa structure, du coup PES à l'ancienne, à l'époque où moi je commence un peu dans l'e-sport, euh, surtout dans le PES game, bah, Alix lui était déjà implanté avec Petre une des meilleures derrière. équipes. Exactement, Il a failli, j'ai failli être son joueur et ne jamais créer la neo-e-sport, le destin enfin. aurait été euh, tout autre. Et euh, j'étais malade ce jour-là, c'est pour ça que je suis pas venu à Hermon, Alix. Et en fait, <rire> les gars, ce qu'il euh, qu faut savoir, c'est qu'il avait... Hein. Non, je vais pas raconter ma vraiment... Il avait une des structures les plus talentueuses, avec notamment des champions de France euh, sur vrai. PES. Et bah, par la suite, voilà, host, caster, journaliste, euh, voilà, il, il est, il est filmé, très... Il est partout, il Mancun, est avec Webedia, il fait des, même des trucs C'est l'ami c'est le... Ouais, non, il est, il est partout, hein, ah, même est... des fois, je vais dans ma cuisine, je vois Alix, C'est fais le quoi, gros C'est le fou du <rire> jeu vidéo. Non, il... ah, est ah, vous, allez, vous, allez, vous allez trop loin, c'est incroyable. il oui, connaît tout le monde. Ça va à des soirées, j adore, j adore. ça sert moi, à la pince à tout le monde. Moi, je vais à l'événement de Sébastien Abdelhamid, je le vois, il discute avec Soul King, il est tranquille. Ouais, il est tranquille. Ça va, ouais. J'ai bien aimé ton son, pas mal. J'aurais pas fait ça, mais pas mal. Non, vraiment... Il y a énormément de choses, mais si vous voulez, c'est ultra ouais. intéressant de l'avoir dans l'émission Mardi Débat, parce mm -hmm. qu'Alix avant toute chose un expert jeu vidéo et, ouais. pour ma part, surtout un expert jeu de football. En plus, et il anime une très que... bonne émission sur Twitch qui traite un peu comme ça. nous de l'actualité des jeux vidéo de foot. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà, c'est tous les jeudis, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Tous les jeudis. Ça, ça, tous les jeudis f... à 18h30. FCMGG, excellente émission, on est déjà parti là-bas, c'était très bien. Ils font un peu la même... enfin, on fait à peu près le même délire, c'est autour des jeux de football, je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir ouais, plusieurs émissions. Bref, Alix, invité de marque. Voilà, merci Alix. C'est bon, bah, vous, c'est vous, vous, bien, vous merci. Très bien présenté les gars, je, je, je n'attendais pas moins de vous, je avec euh, évidemment l'image d'aller faire ça très très bien Les <rire> gars, surtout ravi d'être là, euh, là avec vous, ça faisait un petit moment, j'étais là, euh, je vous dis, oh mardi du débat, c'est l'air cool, c'est l'air stylé ouais, Tu étais, les... euh, comme... étais dans la shortlist évidemment Ah non non, mais en vrai c'est cool, en plus je vois le programme, il y a énormément de choses à dire, beaucoup ouais. de choses à dire C'est vrai qu'on on s'est pas mal plaint ces dernières années, en fait ces années un peu bizarre, je ne sais pas comment vous le sentez vous mais ouais, C'est très, très particulier parce qu'il n'y a jamais autant d'annonces de jeux de foot et en même temps, euh, pour l'instant, il bah, y a encore rien quoi. Donc, ça, euh... On n'a jamais autant parlé de jeux de foot, mais j'ai l'impression, ouais. en tout cas pour moi, j'ai jamais aussi peu joué à des jeux de foot. Donc je un... pense que c'est ça, ouais. On, y, on, est on, délire. on a jamais autant lâché les jeux de foot que, que maintenant. Eh ben ouais. messieurs, je vous propose qu'on continue cette petite discussion en entrant directement dans le sujet. Ouais. Euh, UFL Playtest. En cours. Et oui, playtest mmh. en cours. Euh, bon, Alix, tu as forcément suivi euh, toutes les annonces du oui, oui. D'ailleurs, j'étais intervenu dans ton émission pour parler de ça. Iman, Exactement. Alors, dis-nous ouais. tout. Qu'est-ce qui se passe avec euh, UFL euh, aujourd'hui bah en, en fait, fait ils ont mis, euh, ils ont fait un post les gars tout à l'heure sur Twitter pour euh, annoncer justement qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient présents dans une conférence à Abu Dhabi. On voit quelques images, hein, euh, voilà où il y a des, notamment des Cristiano Ronaldo euh, en bac euh, sur, euh, sur les affiches, etc. Et mmh. moi, il y a une phrase qui m'a un peu interpellé, les amis. C'est en mode, c'était une phrase qui disait. Euh, je vais vous la lire clairement, nous apprécions chaque occasion de présenter notre produit en direct et nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs que nous avons reçus lors des sessions de jeux fermés. Ça c'est ouf. Qui... Ça, Moi en fait c'est ça qui m'a fait tilt parce qu'on avait déjà vu les gars la semaine dernière, d'ailleurs on en a parlé euh, lors du dernier mardi débat, on avait vu qu'ils faisaient un peu des confs etc. Mais là clairement... Il y a des playtests, il y a des tests. Bon, ils te disent qu'il y a des avis positifs, c'est normal qu'ils disent ça. On va pas dire ouais, il y a plein d'avis claqués, mais j'ai trouvé, trouvé ça ultra intéressant un peu euh, dans cette tourmente générale. On voit on a le contexte, on va dire, euh, est compliqué pour UFL. On est revenu plusieurs fois là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant, les amis. Euh, une petite phrase en fait qui, qui est assez positive, qui est cool et qui laisse, euh, voilà, qui laisse euh, espérer. Euh, on va dire des jours plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous laisser réagir après, mais c'est surtout que ça corrobore avec ce qu'on disait les dernières semaines. C'est-à-dire que le jeu va sortir prochainement. C'est les... Mmh. les rumeurs qu'on avait. Euh, toi, ouais. tu dis non, ce n'est pas possible. Mais là, si le jeu est en phase de test... Ça veut dire qu'il va sortir prochainement. Non, Alix, je te vois faire la T'es pas forcément. Ah, si, oui, non, mais oui, oui, parce que je, je revenais sur ce le débat qu'on avait eu sur le fait que pour moi, c'était inconcevable que le jeu sorte à ce moment-là. Merci, S'il ouais. est en, fa si en, si en face de, de, de bêta-test, et sachant, faut rappeler que UFL, c'est un free-to-play, d'accord oui. euh, Ce serait un jeu euh, comme FIFA, un jeu annuel, un vrai jeu, un jeu triple A, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'expression, un jeu triple A. C'est bah, un jeu A officiel, en hein vrai. Ouais. Ouais. Ouais, sur les images que tu as vues, c'est un. <rire> non, mais play. je veux dire. C est c est ouais, un non, non Et c'est un petit A. Middle A, mais je ne donne pas les 3 A pour l'instant. Moi, ouais, c'est euh, clairement pas un triple A. Hein. Ce pas un triple A, clairement. Euh, oui, ça ne me, sur me surprend pas. Après, c'est juste. Euh, moi, je, je persiste à dire. J'attends de voir. Il faut toujours avoir de jouer manette en main, de voir les re ressentis à soi, le ressenti des autres, etc. Moi, ce qui me dérange avec la com du FL dès le départ, c'est que je l'avais dit, j'avais un peu taclé le jeu là-dessus, mais. T annonce un World Reveal gameplay. J'ai vu moins d'une minute de gameplay. Oui, ça, ça, ça, fait... ça, ça m'a fait chier. ils ont, ils ont... Au final, l'événement était cool, mais pas bien en même temps. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Bien Et résumé. après, derrière, ouais, les rumeurs euh, de, bah, des gars de la, la commune hein, qui suivent, hein, que ce soit vous, Joël, tout ça. Tout la co... la commune de l'e-foot en général, qui s'intéressait notamment à, à, à, à, à, à UFL, disait, ah, mais le jeu, il peut arriver en mars. Ouais. Il peut arriver en avril. moi j'ai bah, très bien. Hein. Très bien, moi je trouve que c'est la pire fenêtre de tir. Eh à... Merci, merci, pour moi c'est la pire, c'est le pire, pire timing. T'arrives au moment historiquement, les annonces des jeux, les annonces des, des futurs jeux, c'est enfin, avril. Quelqu enfin, quelqu'un, enfin quelqu'un. En C'est-à-dire qu'à l'époque où PES c'était annuel, c'était avril-mai les premiers leaks, les premières infos. FIFA c'était avril-mai les premières infos. Là, tu arrives, je rappelle, hein, les avril-mètre, c'est sur la fin de la Ligue des Champions. Ouais, mais les gars, la fin des saisons de championnat. Merci. Là, vous, vous, fait, vous réfléchissez comme des boomers. C'est-à-dire que c'est fini les jeux qui oh, sortent. Mais, tous mais les quel rapport Mais, mais ça a rien à avec oh, boomers, fini, les C'est fini. Les... -ce fini les jeux qui sortent tous les ans. Là, le jeu il m'a dit il le disait la semaine dernière le jeu il s'en fiche de suivre le calendrier des jeux de foot mm -hmm. le jeu il va avoir son propre calendrier ses propres compétitions ses propres événements il va peut-être même sur le foot il, il va peut-être sur le foot il va peut-être même profiter de cette période où justement c'est très creux pour se faire sa commu etc moi au contraire je trouve que c'est la meilleure période pour sortir comme vrai. à l'époque ouais, d'accord ouais, mais, sorti... la... ouais, mais regarde ton, ton contenu Luthor, c'est un contenu live ce que je veux dire c'est un free to play faut que tu te bases sur sur des éléments tu vas te baser sur quoi bah, d'après ce qu'ils nous ont montré il n'y aura pas euh, il y aura ce sera vraiment tu feras ton club il y aura ça avec des maillots vraiment euh, des maillots okay. imaginaires tu vois je suis pas sûr qu'ils qu aient les licences par exemple pour, pour coller à la, à la ligue des champions etc pas besoin voilà pas pas besoin. Besoin. d'ailleurs regarde juste... Rocket League, ouais. par exemple euh, alors, je sais il y en a qui me disent c'est pas un jeu de foot non mais, mais rocket league tu joues avec cristiano ronaldo tu vas regarder son match le week-end Qu'est-ce que tu t'en fiches de jouer de ben bah, non ah, on s'en fiche pas je fais désolé désormais... Mais bien sûr que l'activité footballistique IRL elle a une, une influence sur, euh, sur l'envie des gens ah donc, de jouer au football. Ah tu alors, tu si regardes je, les gens sur FIFA, si en je juillet, suis votre raisonnement, les ouais, jeux oui. e-football euh, e et UFL. Entre euh, juin et août, ils on ont joue plus. Ils le ferment le jeu. Ah, J'ai euh, jamais dit qu'on joue plus. Ah, mais mais il y a pétard beaucoup pétard moins de joueurs. Il y a, a beaucoup ah, mais moins de joueurs. Un peu d'intelligence dans ce débat, te plaît. Ah, moi, Luthor, Je suis d'accord <rire> avec Luthor 100 fois, tu vois. On parle pas pour toi, Alix. Ça. On parle pour. Euh, pour oui, parce vrai. que ça ouais. ne se permettrait pas. <rire> non, mais en fait, le dire c'est. <rire> en fait, on est. Ils vont chauffer la soirée. On est dans un contexte où vous-même, en fait, vous vous nous avez donné des arguments, Alix et Poulain. Vous nous dites que, au début, Alix, as dit quoi tu as souligné le fait que. Malgré mmh. euh, la volumétrie, on va dire malgré l'importance des jeux de foot, il euh, mmh. y en a beaucoup. On n'est pas satisfait. En fait, on arrive en mars, tu as pas mal de personnes... Bon, faut e football la situation est compliquée, on la connaît. FIFA, tu as pas mal de personnes aussi qui en ont un, un peu marre. Toujours les voilà full carte, full gameplay, ben fut, oui. etc. Bah Justement, tu arrives, tu as un, un vendre nouveau. Pourquoi attendre toujours la nouvelle saison Sachant que la nouvelle saison, ah, tout repart à zéro oui. et les espérances repartent aussi à zéro. Là, pendant l'année, il y a des trucs qui se passent mal. Tu as un nouveau un nouvel intervenant. D'ailleurs, vous en pensez a... quoi dans le chat Juste comme ça, après... Ah. Je je vous en alors, pensez quoi dans en, en attendant que le chat réponde, Imad, simple question ouais. euh, qu'est-ce qui fait vivre les jeux de foot aujourd'hui Le foot, contenu, MyClub et les ouais. jeux de Creative okay. Team, les jeux oh. qu'on va appeler de Creative le, Team. Le sur contenu. quoi se basent ces jeux-là pour pouvoir sortir des cartes et créer de la hype le Sur contenu. quoi ça se base Mais attends. Mais sur l'IRL, je réponds. Sur ouais. l'IRL. Sur la ligue. Mais alors, si tu en avril, en avril, il n'y a pas de joueurs il n'y a pas de match. Euh, tu fais un bon match, ah, un ah, autre up et c'est fini Elle se finit quand la saison et Peu importe, même si t'arrives à gratter, oui, peu importe peu importe. Mais non, si ça, se finit, ça se finit le 15, non, mai, le 15 mai, le 15 mai à part le, celui qui est en finale de Ligue mais des Champions plus mais personne juste... ne joue. Tu vas sortir mais, quoi à en juin Tu vas sortir quoi en juillet Tu vas ouais, sortir dans... quoi en août ouais, Tu crois que dans un jeu de foot, tu crois que l'espérance aujourd'hui en 2022 de tous les joueurs de jeu de football, c'est mm -hmm. attendre de voir euh, Mbappé ou Rashford 90 des 4 joueurs 90 joueurs. Non, t es t es mais, Alors les gars les gars les gars les gars non, les gars, les si décarte des fois, tu as des cartes improbables. Et Alix, tu sais très bien sur Futur. Oui, film, oui non, mais. Oui, pas... non, Moi, mais c'est des les... fois. Mais bien ah, ouais, Alex Alors, attends. Tu... Alors, attends Alex, on ne sait pas. Je vais essayer de trancher ce débat. J'ai entendu du bon et, et, et, et, et, et, et, du, et du moins allez, bon, allez, à, allez. À, à, à mon sens. En gros. <rire> Tout ce que Moi, je pense que c'est ce que voulait dire Ali Là-dessus, je suis d'accord avec lui C'est que lancer ton jeu à la fin En fait, faut voir un truc Aujourd'hui, faut comparer ce qui est comparable L'élément principal, la référence, c'est Ultimate Team Des creative teams aujourd'hui de football, c'est Ultimate Team Ultimate Team, avant de parler des cartes bizarres C'est quand même des cartes qui sont liées à des performances dans la semaine Des performances qui sont liées à des compétitions réelles Et après, les cartes absurdes Les cartes carnaval, les cartes birthday, tout ce que ah, tu veux vrai Les fantaisies, les briseurs de règles, etc Ça, c'est venu après La base, c'est quand même de se, de se coller au réel. Quand tu lances ce type de mode de jeu, la preuve avec NBA2K et autres, c'est beaucoup plus simple de démarrer quand la saison démarre avec des références ancrées pour le joueur par rapport à l'actu sportive. Et après tu peux dériver. Parce que évidemment, vu que tu es un free-to-play, s'il n'y a rien l'été tu trouveras des événements tu arriveras à fidéliser ce sera déjà plus simple tu auras déjà une base fan Arriver en cours voire plutôt en fin de saison là où il y aura plus d'événements à promouvoir et tu vas être obligé de partir dans de la fantaisie c'est plus dur c'est là on a attention ouais. moi, mon dé, moi mon débat ça a été ça et de dire s'ils sortent maintenant je pense que c'est une connerie est-ce que ça va être qu'une connerie je suis pas madame irma les gars Je dis pas je dis, Oui, je dis parce pas que qu qui dit, dit qu'ils vont alors. utiliser et le et qui dit qu vont utiliser du les mêmes fonctionnements que que par ah, il a des bas écoute franchement je suis désolé tu as vu un peu la présentation tu as vu un peu les modes de le jeu la, de la, truc, so c est, c est la seule chose qu'on ne sait pas du fl aujourd'hui c'est quel sera le mode parce qu'évidemment strikers ils sont bien mignons etc mais je doute que ce soit des enfants de cœur dans le principe où ils vont okay. pas sortir un jeu et juste et pour faire plaisir sans, normal, sans récupérer la main d'argent vois. mais euh, ça c'est vrai je veux dire aujourd'hui la seule chose qu'on ne sait pas sur le jeu le modèle économique moi j'ai fait comme vous je pense je me suis amusé à, à analyser à décortiquer le les 92 secondes de gameplay pour plan par plan, plan par plan. Ah ouais, j'ai bah vu, j'ai vu, j'ai vu un plan d'équipe, c'est fut euh, J'ai oui, vu des cas. Voilà. Mais c est, c est clairement Donc, ça euh, hein. la seule, la seule, la seule chose sur laquelle ils peuvent se différencier, c'est comment. Euh, comment upgrade, euh, comment skill, comment progresser dans les matchs et dans les différentes hiérarchies, ça a besoin de passer dans le principe de p 2 à savoir payer des packs pour avoir des meilleures cartes. Voilà. C'est là-dessus, clairement, ils ont et dit voilà après, nous. Euh, Il y a un autre truc qui ne me rassure pas euh, aussi sur ce, sur ce délai, oh, oh. au-delà de l'aspect marketing, du fait que voilà, en fin de saison les gens sont moins hype par le foot, etc. Mais tu l'as dit euh, Nanix tout à l'heure, mais mmh. en fin, fin janvier, on a eu 13 secondes de gameplay. Comment tu peux passer de 13 secondes de gameplay à deux mois plus tard euh, être euh, directement dans les playtest enfin... C'est pas en deux ah, mois que tu as développé l'intégralité ah, bah, de ton jeu. Mais, mais, mais, mais non, mais. Mais, mais si là, tu... mais, mais, non, mais, mais non, mais non, attends, parce que là, en quoi. fait, tu fais des raccourcis non, mais, incroyables. Non, mais mais, mais Poulin, je crois, est-ce que je peux voir ta carte UFL, genre directeur marketing UFL, s'il te plaît Comment tu sais où oui. on est oui. le process actuel <rire> ça. de Strikers Non, mais on dirait que le mec, il parle. On dirait qu'il a tous les petits papiers. On est en train de Donc, monsieur l'avocat d'UFL je ne suis si pas, pas l'avocat, comment faire, ça se te fait te si, juste si juste le jeu que est en playtest, donc à un état de développement avancé aujourd'hui, si, ouais. ouais. si le jeu en est là, comment se fait-il qu'il y a deux mois, on vais moi, eu même pas 8 secondes Tu veux que, que je te réponde. réponde Mais moi, je suis oui, d'accord pour dire qu'il n'y aurait pas dur, il n'y aurait pas dur. Si l'avocat de la défense me laisse répondre. Vas-y, le second avocat. Non, non, moi, je suis le juge. Le juge C'est pas dur. Il y a deux façons de faire. Konami et Strikers. Konami... Ils te disent, ils ont prévu de te sortir euh, euh, le gameplay à cette date ou un trailer à cette date. Ils le sortent. Même si le truc, il est tout buggé, et qu'il y a des bugs dans tous les sens, ils te le sortent. Strikers, peut-être qu'ils avaient décidé de le sortir là. Ils s'étaient engagés à le sortir euh, fin janvier. Mais voyant qu'il y avait des bugs des trucs qui pouvaient qui pouvaient pas corriger à temps, ils se sont dit voilà, on va limiter les dégâts, c'est tout. Non, bien sûr que non les gars les gars les gars les gars les gars les gars les gars les gars c'est pas sérieux. on va parler on va parler on va parler un peu même sortir du cadre du foot, on va parler historique du jeu vidéo. Quand tu fais une présentation en fait, il y a la com, est-ce que tu fais ta com Tu quand tu présentes un jeu, tu présentes toujours ce qui, est prêt, ce qui est prêt à date. Et ce, ce dont tu es fier, ce, que, ce dont tu es prêt à communiquer. Tu ne peux pas appeler ton événement Wall Reveal Gameplay. Non mais ça, on est d'accord. Ouais, là, ça, c'est une erreur de communication. Bah, mais, ouais, mais c'est une erreur. Oui, mais c'est une erreur. Mais c'est une bon erreur des... de communication, ouais, mais... ça traduit aussi. Ah, mais, le mais, voilà, c'est ça ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça, je sais pas. Ça, j'avoue, par contre, je suis d'accord avec euh, Imad. Je sais pas si tu as une carte UFL, euh, euh, mon cher Poulin C'est un hater. C'est un hater. Moi, ce dont je suis sûr. C'est que pour moi, et ça s'est clairement senti, ils ne sont pas prêts. Je vous rappelle quand même qu'à la fin du trailer, à Il mander, ils disent « on sera, sera prêt on, on vous le dira ». Pire phrase du monde, bref, c'est pas grave. Mais uh, ce que je veux dire, c'est que World well, Reveal Gameplay, on nous remonte les ambassadeurs qu'on connaît déjà, à part un ou deux qu'on a appris. À Ronaldo CR7 quand même en... Et non mais je, déjà les clubs ah et oui. les joueurs. Oui mais oui mais euh, Luthor, Luthor, mais on te montre 4 ambassades. Voilà. Oui mais oui, mais tu. Je mais attends mais, je vais pas finir. Quand tu brodes comme ça sur 20 minutes et que tu montes 92 secondes de gameplay, ça envoie quand même un message. On n'est pas prêt. On va juste communiquer pour rassurer les gens. Oui, on bosse. Oui, Striker, ça existe. Oui FL c'est pas une lubie de l'esprit. Oui, on va continuer à communiquer avec eux, etc. C'est pour ça que clairement, la semaine suivante, tous les jours qui ont suivi, quand on m'a rapporté. Parce qu'avec mon ami, avec mon poteau, je ne sais pas s'il passera dans le, dans le chat, mais mon poteau Bob, quand on a ça commencé a un bien. peu à, à, à, à débriefer tout ça, Bob oh. il me dit, t'as vu les nouvelles, t'as vu les rumeurs, t'as vu les rumeurs, t'as vu les, les insides. Apparemment, UFL, ça sort dans quelques semaines, mais c'est pas possible. Ça, aucun jeu, aucun jeu dans l'histoire du jeu vidéo, free to play ou quoi, ne sort. On est en présenté seulement 92 secondes de gameplay avant. Ça n'existe pas, les. gars moi je trouve que là vous allez vite quand même parce que c'est ça ça date de fin janvier là on est début avril et ils sont ils sont en face ils sont en face de playtest ça peut ça veut et nous on parle d'une sortie moi j'ai annoncé sortie avant l'été ça ça leur laisse quand même entre entre juin et janvier ça laisse quand même six mois T'as euh, le temps mais, de corriger, euh... si ta base est bonne et ta base est prête, tu as le temps de corriger lui. les bugs, etc. Lui, lui, lui, lui, Après, c'est moi qui dis ça, ça se trouve, il va sortir lui. plus tard. Hein. Je, vais, je vais te dire, un jeu vidéo, sans avoir la pression du jeu annuel, etc., c'est entre six mois et un an de développement pour un petit jeu. Mais ça fait déjà toi, six ans qu'il est, voilà. bah... qu est en développement. ans qu'il développement. Ouais, bah mais du coup, je ne comprends pas. Ta position, c'est quoi C'est de dire que le jeu est prêt ou de dire que, enfin, parce que j'arrive pas à décerner non, si est-ce que le jeu non, non, est prêt, est-ce qu'il est, qu est Non, non, non. Puisque... Moi, je, je, je honnêtement, j'en sais strictement rien. Moi, tout ce que je vous dis, je me base sur des faits et j'interprète ces faits-là. Moi, quand tu annonces un événement mondial de gameplay et que tu le présentes en 80 secondes, c'est que soit ton gameplay a des problèmes, soit tu n'es pas prêt réellement à, co à, à communiquer dessus. On n'a rien appris, les gars, à part Ronaldo. Vous pouvez regarder la conférence. Non, on est d'accord. On, on, on a rien appris. Non, mais... Donc là, il y a eu deux mois qui se sont écoulés derrière. Il y a des phases de playtest. Là, euh, là où je vais donner du, du là où je un plus sain à Luthor et Imad, c'est que phase de playtest ne veut pas dire sortie du jeu immédiate, même si les rumeurs apparemment ont l'air de partir là-dedans. C'est juste que c'est rassurant. On sait es que, bien, que, le, que le, bien jeu, bien. le jeu va arriver. Ah, une, une phase de playtest, en général, c'est quand même quand le truc est, est assez bien. Ah, ah non, non, non Ah non non. la extra phase de playtest, elle est publique ou pas Non, c'est fermé. Luthor, les playtests, il les a fait combien de temps avant la sortie Non, mais en fait, attends, attends. Ça, ça, ça veut rien dire parce que tu peux avoir d'ailleurs image je crois que c'est ce que tu allais dire tu peux avoir ouais, des, tu versions des versions 3, très versions avancées c'est très bien qu'on avait chez oh, Colami, en fait, euh, bah, moi j'ai testé à l'e3 2019 pes 2020 en fin mai le jeu est sorti début septembre mais là on est en train de dire que, que, que le jeu apparemment il a annoncé très bientôt enfin, non ce que non, je, non mais, mais c'est ce veux dire. en fait pour moi il y a aussi une donnée importante à prendre aujourd'hui c'est que en fait, faut voir, euh, faut voir. Il y a eu un avant, et un après. Vous vous rappelez pour l'histoire du jeu vidéo Aujourd'hui, il y aura un avant et un après. Cyberpunk 2077. Ah bah c'est sûr. Tu, mmh. pourras plus, tu pourras plus venir et euh, et un avant et un après et, je... et football aussi. Exactement, merci du Luttoir. C'est-à-dire que là, le premier jeu en free to play, c'était Konami qui le faisait. Premier free-to-play du football. Il y a deux ans ou quasiment deux ans de développement. Des graphismes on tournera sur un Engine. Ce sera un UDX Je suis arrivé, j'ai vu ouais, un bien jeu bien mobile, il n'y avait pas de contenu. Mais s'il si, faisait la gueule. D'ailleurs euh, il faisait la prière. Il les gens sont passés dans la pelouse. Et voilà. Donc on va pas y revenir. Le jeu a, a eu un a eu oh, si, si, revenu. Ouais, <rire> ouais. Non, mais si, le si, jeu. ouais à la fin. Garde l'enfant à la fin. Ouais, Je regarde sous le coup, le jeu a un lancement catastrophique et je pense que du côté du FL, ils savent qu'ils sont attendus. C'est à dire que, à la base, leur positionnement, ça allait être de dire on n'est ni FIFA ni football, on serait une alternative à côté. Là, l'enjeu n'est plus du tout le même pour Strikers. Vu qu'e-football s'est cassé la gueule et que FIFA prend les mêmes critiques euh, pour les mêmes qualités depuis des années. Il y a une hype, je pense aussi, beaucoup plus importante autour de ce projet, de, de ce, à la base, petit projet qu'est UFL. La preuve, nous tous ici, on attend le jeu avec impatience. Alors que ça se trouve, il y aurait eu un eFootball football correct, on serait dit « Ah, il bah, y a un troisième jeu de foot qui sort, cool, on va voir ». Mais la hype, elle est forcément beaucoup plus amplifiée, parce qu'aujourd'hui, on n'a que ça. Il n'y a aucune autre alternative que, que, que UFL sur le papier, aujourd'hui, présentement, pour venir nous proposer une autre alternative de jeu de foot ouais, que, vrai, que, vrai. Que, que, que FIFA. Donc ouais. euh, forcément, et je pense que du côté de chez Strikers, on essaye de soigner le on, en fait, on veut pas se planter. Il ya, je voyais dans le chat, euh, vous me permettez, hein, je disais le chat en même bah, temps, bien sûr. Dans non, le chat, bah, des gens, bon. voilà, des gens disaient, euh, des gens disent, ah, mais je sais pas, peut-être que c'était tort et il m'a commenté le chat. Non, ça. Non, et euh, non, mais en fait, je disais ai dans le chat, des gens disaient, oui, mais un free to play, c'est fait pour s'améliorer. Oui, mais si ton free to play dès le départ, il est pété, rancé bugué, et que ta com est pas bonne, ciao, ah ouais, tu arrête tu de ta parler de football. Hein, tout ta le temps. Base, ouais. <rire> Allez, on va clore, on va clore. Euh, ce, ce, ce débat je finirai juste parce que j'ai envie d'avoir le mot de la fin sur ce, sur ce débat là je finirai juste que et d'ailleurs ça va permettre d'enchaîner avec le sujet d'après c'est que FIFA va très certainement. enfin il y a des chances qu'il devienne aussi un free to play la saison prochaine l'UFL a mmh. peut-être tout intérêt à sortir avant pour ne pas être en frontal avec FIFA mais donc on enchaîne avec le sujet je vous laisse pas réagir on enchaîne avec le sujet sur fifa justement fifa c'est fini bienvenue e-sport fc donc nouveau nom pour l'instant c'est ça qui est officiel Crossplay également pas des infos c'est officiel le nouveau nom ouais ça a été dit par un alors je sais plus comment il s'appelle oui non mais c'est pas c'est pas officiel non non non mais c'est un c'est ah, un insider. Ouais. Inside. On... Ah, c'est pas officiel. Ah, mais... je, vais, je, vais, je vais défendre le poulain là parce que vous étiez à deux sur ses côtes tout à l'heure là. Ouais, t'es VRP <rire> chez ufl Vous êtes VRP chez Electronic Arts, c'est pas hein Non, non, non. non, non, non, non. non. Putain, arrête de faire. Tu le sais C'est toi qui Instagram les défends là. Hein. Le cinéma, là. <rire> donc les gars, euh, on va passer très rapidement parce que ce sujet on l'a déjà. très probable. On l'a traité plusieurs fois. ça a été cité plusieurs fois, donc c'est vrai. Non, mais non, Et puis il y a un autre truc, c'est que je sais plus où j'ai vu. À chaque fois maintenant, ils mettent esport FIFA. À oui. Chaque fois dans ouais, le ouais, qui ça... FIFA, donc ça se voit qu'ils veulent intégrer oh, les, bah, bah, bah, les déjà, de marque C'était déjà, déjà le cas avant. Alors ouais, moi j'ai envie qu'on. Aussi... Là ça prend autant de place le esport, même euh, au niveau de, de la police, il prend autant de place que le FIFA et c'est limite collé donc. Euh... J'ai envie qu'on prenne pas, je le je sujet vois. sous un autre angle si si vous me permettez. C'est-à-dire que juste heureux, on en a parlé avec Imat tout à l'heure, euh, c'était un c'était un responsable de chez e qui disait que apparemment la FIFA des fois il leur ils avaient des petits problèmes avec la FIFA par rapport au calendrier, etc. Et que ça va peut-être ouvrir grandement, surtout au niveau euh, de l'e-sport, Imad. E-sport, le ouais. Explique un bah, petit je... peu. On en avait un peu parlé la dernière fois. À il y a justement, il y avait un des journalistes, je crois que dans l'interview, il avait donné du coup à ce responsable lié cette question, qui lui avait posé la question de voilà, est-ce que vous allez en pâtir forcément le naming FIFA Et en fait, il était, plus... il était plutôt optimiste et il avait donné des cartouches, enfin des ouais. éléments de réponse. Rapport à l'e-sport, visiblement, ça bloquait dans certains aspects de l'e-sport. Forcément, j'ai envie de dire tant mieux hein, pour nous acteurs de l'e-sport, mais après, à voir comment ça va se manifester et quelle va être la marge de manœuvre et les possibilités biais euh, sans, sans la FIFA. Alors, Je par pense exemple, pas il y ait que du bon, parce que non. perdre quand même le, la licence FIFA, Alix, c'est sûr qu'il aura beaucoup de choses à dire. Mais Par exemple, pense... les, les, jours de, les jours des compétitions apparemment étaient imposés par la FIFA, ce qui n'arrangeait pas forcément. Euh tout le monde bah ouais et après à euh, le FIFA Global Series tu sais tu sais FIFA Global Series dans le circuit compétitif e bah oui, euh, oui. officiel de, mmh. de FIFA euh, je pense forcément qu'ils ont ils ont leur mot à dire il y a il y a des deadlines enfin des guidelines pardon sur lesquels forcément euh, la FIFA peut aussi intervenir on sait pas exactement moi pour moi voilà c'est un peu trop politique tu vois ah, c'est ce, ce politique -là. et c'est du coup je sais pas on, on sait pas exactement ce qui va en découler si demain <rire> Au niveau e-sport, on a, je sais pas, une, une moins de limitations au niveau du cash prize, plus de possibilités oui, ça en termes ça de l'imitation, ouais, ah. plus d'event etc. Let's go. Moi, je signe tout de suite. Je parle vraiment d'un point purement. Bon, e Alex, pour toi, plutôt bon ou mauvais point le fait de se débarrasser du nom de FIFA, enfin de se séparer plutôt parce qu'il se débarrasse pas. Ça changera quoi Ça changera rien. On joue ah, pas de on joue à fute fut déjà. Okay, voilà. Ah. Est-ce que, le le, est que dans les dans, dans, dans la bouche des gens moi je trouve que ça dit plutôt FIFA hein Ouais, chez les oui gamers oui, chez les gamers oui. oui, par contre en soirée on te parle plutôt d'un FIFA. Il y a beaucoup de mecs qui ont le jeu à la maison. Et euh, soirée entre les ah, vas-y, on fait se met un FIFA, FIFA, tu, tu vois, ils, pas, jouent, FIFA, ils jouent. jouent ouais, mais... Donc là, ouais, t'as le vrai. casu, t'as le super casu, eh. et puis t'as le Regardez, hardcore game. Qui, qui dit football Il y a énormément de gens qui disent encore PES aujourd'hui. Ah oui, ouais, ouais. c'est normal. Mais ça, c'est un vrai objet ouais. complet. Ça, c'est un vrai objet complet. Et le prochain jeu, et le prochain jeu à qui, parce que déjà, pour info, ou pour rappel, la FIFA veut ouvrir sa licence, veut tendu sa licence à d'autres jeux. Donc les autres jeux vont pas tous s'appeler FIFA, sinon il y aura un petit problème de naming global. Ah, tu sais que le jeu FIFA, c'est Electronic Arts qui le sort. Ils veulent tout cas, tout cas la licence, ils l'appelleront autrement. Donc... Ils veulent euh... devenir un peu un tout quoi. Ce sera un un, un, un, un Ouais, mais du coup, e-sport FC, ouais, e-sport football club, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un e-sport basket, un e-sport golf, un e baseball, pourquoi pas ouais. Comment ça.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 ne soit plus exclusive à Electronic Arts, pardon. Voilà, je me suis mal D'accord. Donc du ah, coup, un a... euh, NBA 2K qui essaye de marcher sur les plate-bandes d'Electronic Arts, ils ont obligé Electronic Arts à lâcher une fortune là il y a un an ou deux ans pour acheter toute la licence de la, de la NFL, pour avoir conservé Madden en fait, en gros. Ouais. Euh, bah, yes, c'est que à côté, ça pousse. Hein. Et euh, Mais la FIFA, elle, faut ça rappeler, en 2020, 50% ou je crois, non, le secteur qui a rapporté le plus d'argent à la FIFA, l'instance du football, c'est l'e-sport. Voilà c'est FIFA Incroyable. et c'est fut c'est énorme enfin je sais pas ah, si oui, on arrive énorme. à son Alors, ouais, du ouais, du coup, ils je vont pense... avoir un manque à gagner euh, aussi mais à mon avis ah non bah non bah non parce qu'au final que... euh, ils... bah non parce qu'ils se disent bah nous la licence on va on va du coup on va monétiser on va capitaliser on va la fa... enfin oui et non on va capitaliser pour qu'il y, y ait bah nous on crash nous crash un peu plus de zeilles il y a refusé donc clairement ouais, sans ça donc il, il va, y va, y va falloir qu'il trouve un autre moi je pense qu'il y a fait grandir la marque FIFA dans le jeu vidéo et en fait FIFA il euh, faut, faut savoir que demain, Konami ou n'importe quelle autre entreprise, s'ils si acceptent de payer à FIFA de l'argent, ils vont récupérer une fan base peut-être juste grâce au nom, tu vois. Ouais. Alors, je pense qu'indirectement, ils vont vendre des jeux juste parce qu'ils s'appellent FIFA. Mais il ne faut pas oublier aussi que, et il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, la marque FIFA en tant que jeu vidéo, elle est plus forte et elle a plus de, de retentissement dans le monde que l'organisation la la ouais c'est possible de... oui, oui. parce possible. que ça reste une organisation là on parle vraiment du jeu le plus populaire au monde pour, pour, pour qui perdent de l'argent Luthor, faudrait que personne soit intéressé par la licence mais les Américains vont se jeter dessus t'imagines mmh. pour tout pour pour tout ouais, c'est ont... une manne extraordinaire parce que là apparemment ils auraient été très gourmands et voilà enfin, bref écoutez oui mais tu sais tu un... connais les négociations a... t es, t es, es gourmand es gourmand avec l'acteur qui bénéficie le plus de ta licence moi je m'inquiète pas je m'inquiète pas pour Riot Sport mais mais rappelez, dans le jeu vidéo, c'est toujours des cycles, et ça pourrait très bien euh, marquer la fin d'un gros cycle. Hein. Ça pourrait être... Les Ouais, après, non, peut-être pour... pas e-football, mais tu sais, on a connu PES qui était à son top. Si oh, mmh. on t'avait dit oh, bah, le, un jour il va se faire dépasser par FIFA, on, on aurait été mort de rire. Bah, peut-être, tu vois, ils ont, connu, ils ont connu une perte de déclin et je pense un bout d'un moment ça arrivera aussi à e-sport. C'est pas possible. Il y, y, y, des... y, a, y a deux choses à prendre en compte. Déjà, vous parlez de l'e-sport, vous parlez du calendrier, du cash price. Sur le cash price, oui, après, il faut savoir qu'à la base, c'est EA qui faisait les compètes sous le nom de la FIFA. Avec la FIFA a voulu un peu récupérer la main pour uniformiser les compétitions. C'était un peu logique que le oui, des qu arrive. Ouais. C'était ouais. logique que, que certaines compétitions officielles arrivent aussi euh, après euh, l'autre, l'autre, l'autre aspect dans tout ça qui qui est, impor qui est, qui est important, c'est que, ouais, enfin, euh, oui, la marque FIFA, la marque FIFA est forte, mais n'oubliez jamais que Electronic Arts en 2010-2011 ou 2010, je crois, a inventé le mode de jeu, l'un des modes de jeu historiquement jeux vidéo confondus, ah, l'un des modes de bon jeu bon les plus, plus incroyables ah de oui. l'histoire. On, on se fait aucun souci. Même s'il y a débat parce qu'il y en y a qui disent si que c'est, il si y en a, a, a, a, a qui, qui disent que c'est la Ligue des master Online et que c'est y est qu'à copier, mais bon, on n'est pas là pour lancer ce débat. On n'est pas là pour lancer. On respecte la Ligue Master mais Vas-y, vas-y, petite question Question de mon frérot Jova que je salue, qui nous dit qu'il y aura un jeu. Ou event fut pour la World Cup 2022 Mais en vrai, je vois, c'est une bonne question. Tout dépend, en fait, des, des contrats. Tu ben sais, par ça, exemple, hein. euh, tu vois, il y a plein de... Alix, tu te souviens quand on bossait pour euh, PES 2016 à l'Euro, ouais. euh, à la fin de zone du champ de mars pour euh, l'Euro virtuel mm -hmm. euh, sur PES En fait, il y a plein de personnes, je me souviens, je t'ai fait, me dit, ouais, mais pourquoi ce pas sur FIFA ben, ?» En fait, tout simplement parce qu'il y a un contrat entre Konami et l'éditeur. Là, en l'occurrence, étant donné que FIFA ne sera plus associé à eSport, yes Peut-être que les cartes sont redistribuées si le deal n'a pas encore ouais, été ouais, signé. Ouais, Alors après, es... après, regardez, euh, Konami a perdu la ligue des champions et conserve, mmh. un, conserve un des droits avec l'UEFA par rapport aux compétitions entre mmh. guillemets continentales de l'UEFA. Ouais ouais, l'euro. Notamment euh, l'euro. Moi, je pense que ça peut se négocier. Après, c'est du gré à gré. Hein. Il ah oui. négocier, Ils euh, vont pas se couper d'IE euh, complètement. il voilà. Faut pas rêver. Hein. Et pour, ceux qui, dans le, et pour ceux qui dans le chat jouent à FIFA, ils vont très bien voir à quoi, à quoi je fais allusion, ils n'avaient pas l'euro, le, ils, ils, ils ont fait l'événement, euh, ah, comment s'appelle, Festival of Football avec des cartes vertes autour de l'euro sur le Team. l'événement était incroyable, l'événement était incroyable, ah, les ça, cartes étaient forts. folles. Donc euh, ils, vont, ils vont te faire un mode coupe du monde, ou mondial, ou fête du football par exemple pendant ah bah le Qatar, ça, ouais. et ça va, et ça va, et ça va Quand être Quand tu as fou. de la qualité, tu n'as pas forcément la licence, tu peux t'en passer, mais il faut déjà oui, avoir un jeu oui, fort et oui, un concept et oui. fort. Et c'est là où pour moi Konami n'a pas réussi, parce que avec les licences, ils ont réussi à se chier, et sans les licences, ils n'arrivent pas à te faire quelque chose de correct. Tu vois. En, termes de, en termes de mode, en termes de, tu vois, de hype, il mm. n'y euh, a, a pas à dire EA yes, sport tu, tu, tu leur mets tous des maillots blancs, des maillots noirs, et ils vont réussir à te faire un truc stylé. quoi. C'est ça. Et je pense que c'est ce que UFL veut faire aussi. Messieurs, on enchaîne et on va parler mmh. d'un gros morceau. Un gros ah. morceau, Sora. On n'en a jamais parlé en, pour l'instant sur ah, on débat. On l'avait déjà un tout petit peu évoqué, mais... Mais, mais oui, on n'avait pas, pas, pas, euh, pas, pas fait de débat, pas ouais. fait de sujet à proprement parler. Là, il y a une grosse, grosse, grosse actu euh, sur Sora. Alors, on va ré... je résume une seconde pour les gens vraiment qui ne connaissent pas. Sorare, so rare. déjà c'est un jeu de fantasy football Attaché à des NFT En gros c'est mon petit gazon Mais avec de l'argent, interdit au moins de wow. 18 ans Bien sûr, évidemment euh, <rire> Voilà, donc c'est des cartes à collectionner Tu peux jouer avec, mais tu les achètes avec euh, De l'éther. Donc C'est comme le Bitcoin Mais ça s'appelle l'éther. c'est crypto hein. une crypto-monnaie Exactement, que tu peux revendre Ça t'appartient, etc, tu en fais ce que tu veux Et c'est énorme C'est-à-dire que euh, est, Je crois que c'est la start-up française qui a fait le point. Ouais, ouais, c'était la licorne, euh, la plus grosse levée de fond de l'histoire française. ouais Et, euh, et euh, ouais, c'est juste, ah juste un carton vraiment. incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, ouais. ah, oui, oui le, la levée de fond, elle était énorme. extraordinaire. Là, wow. ils sont en train de, de grandir énormément aux États-Unis. Justement, en fait, cet après-midi, ils, ils ont fait un, un live sur YouTube d'à peu près 30 minutes, où ils ont dévoilé un peu leur roadmap, ou comment ils allaient évoluer, parce que voilà. Le jeu est sorti il y a à peu près trois ans, il a explosé il y a un an, et, euh, et là, et en fait, il est encore en train de constamment s'améliorer. Il cherche des moyens de, de s'améliorer et, euh, et de rendre l'expérience un peu plus accessible euh, pour certains, plus avantageuse financièrement pour d'autres, et plus fun pour euh, la plupart. Alors, il a, oui. euh, juste avant que ouais. tu nous présentes un petit peu les nouveautés, euh, donc oui, je crois que c'était 500 millions. Euh, non, oui, ça, Emmanuel Macron avait tweeté pour saluer ça, parce que voilà, c'est quand même quelque chose. Et alors, il y a eu quand même un petit effet négatif, hein, le fait que ça devienne, euh, que ça explose, comme tu l'as dit, c'est que forcément, euh, c'est de l'offre et de la demande, les prix ont augmenté, le Bien ticket d'entrée est devenu très gros, très important. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est… C'est autant un placement d'argent pour moi qu'un jeu, et c'est un jeu où tu es obligé de mettre de l'argent, et tu es obligé de mettre quand même une assez grosse somme, on va pas se mentir. En, en, en fait… Euh, le ticket d'entrée, entre guillemets, il est le même qu'il y a un an, mais par contre, il n'est pas le même pour la même chose que tu avais oui, l'année voilà, dernière. Ça. voilà, c'est ça. c'est euh... plus ça le truc. Tu peux toujours rentrer et jouer euh, pour euh, 200, 300 euros à peu près. Tu peux euh, commencer un peu à te dépatouiller. Par contre, tu mettais 1000 euros l'année dernière. Aujourd'hui, si tu veux la même chose, c'est 3000. Tiens, bah mon sickness que je salue, mon frérot. Il dit un jeu pour, pour les riches. riches. Ça pourrait être un, un débat qu'on pourrait faire et je pense que c'est ouais, un ça débat intéressant. Alors là, on va m en m en pas, pas débattre de ouais. ça aujourd'hui. Non, euh, c'est Alex, tu as suivi un petit peu Sora de loin ou tu connais pas du tout ou... wow, Franchement, de très très loin parce que moi, tout ce qui touche au NFT, les gars, ça me. Oh. Oui, parce que c'est des NFT, vrai. effectivement. <rire> Alors, voilà, vas-y, euh, le me, Poulain explique, explique brièvement euh, dans les gros points, euh, voilà, les nouveautés. En gros, euh, ce qu'ils nous ont expliqué, en fait, euh, bah, ce serait un peu rentrer dans les détails, mais en fait, on a différents championnats avec différentes mm -hmm. raretés de cartes. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, ils ont passé un partenariat exclusif avec la MLS. C'est un truc énorme. Ça, c'est énorme. C'est ouais, complètement énorme. Donc, le truc, en fait, va, va faire que… Déjà, ils avaient comme ambassadrice euh, euh, Serena Williams pour les États-Unis et… Euh, moi, qui ai des joueurs de MLS, j'en ai quelques-uns, j'ai remarqué que les prix ont augmenté. Donc, j'ai plutôt fait une bonne plus-value sur mes joueurs. Mmh. Et, euh, et en fait, maintenant qu'ils ont le partenariat, on sent clairement qu'ils ont envie de s'implanter là-bas. Il euh, mmh. y a du monde, ils ont de l'argent, euh, ils kiffent ça, ils sont de plus en plus intéressés par le foot. Donc, le jeu va être de plus en plus connu mondialement. Historiquement, les joueurs sont plutôt français. Hein. Les gros comptes, entre guillemets, de Sorare, c'est des Français mmh. qui ont commencé il y a trois ans, mmh. quand le truc était tout petit, et, euh, et maintenant, ils sont... Honnêtement, il faut le dire, millionnaire. Oui. Euh, là, ce qu'ils ont parlé, donc voilà, il y a des nouveaux designs de cartes, le partenariat complet avec la MLS, euh, il va y avoir une application. Enfin, le truc est vraiment en train de s'améliorer constamment. Euh, et puis ils assurent maintenant, par rapport à la volatilité de la crypto monnaie, ils t'assurent des paliers chaque semaine. Si tu fais un certain score en dollars, ça veut dire que les terres soient ou que les terres soient bas, tu vas toucher 25 ou 50 dollars en fonction de. Ça, c'est le minimum. Mmh. Et, euh, et en fait voilà en fait, ils, ils rendent le jeu, ils améliorent constamment le jeu et, euh, et en tout cas c'est un truc à suivre parce que c'est vrai qu'on n'est plus au tout début de ce rare mais on est quand même peut-être au début de quelque chose d'encore de, plus gros que ce que c'est alors ce leurs que ambitions sont grosses ouais leurs ambitions elles sont énormes, ils veulent être les numéro 1 euh, du fantasy euh, gaming on parle plus que de football mais on parle de fantasy gaming parce que mmh. ça va, ils vont se lancer dans la NFL ils vont se lancer dans la NBA, ils vont ils vont je pense, se positionner surtout. Et ok, donc c'est pas, pas que du foot, ça sera un peu l'instant, c'est que du foot. Ils ont l'anglais... Okay, okay. À court terme, un... il y a un nouveau jeu, ils, ils les avaient les dit, dit qu'il y aurait un sport ouais. américain. Donc on, on pensait, on savait pas, on sait pas quoi, mais voilà. Oh, le, foot, le, foot, le, foot, le, foot, le basket ou le futuel, c'est plus ou, logique. Ou, ouais, ou Après le basket, il y ou le baseball Ouais, les rosters sont assez gros, tu me diras... Ouais, as puis tu as des stars, tu as des trades. ça existe déjà, il y a déjà un jeu de fantasy avec des NFT de basket aux états unis il y en okay. a eu un français de rugby qui est sorti, mais qui est vraiment, alors pour le coup, je vous laisserai aller vérifier, J'ai plus son nom, mais c'est une copie euh, de Sorare absolument incroyable. Enfin, le truc, c'est quasiment le même design de carte, le même concept. Alors, et, euh... tiens, salut monsieur Quinton. Alors, pour, euh, pour quand même faire un petit débat, parce que voilà, j'ai envie... J'ai envie que Calix qu et, et Imad vous participer aussi à ce débat. On va, mmh. du coup, on va pas parler des nouveautés avec vous parce que vous vous connaissez pas trop le jeu. Mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que ça peut, est-ce que Sora, ça peut être une vraie révolution dans le, on peut appeler ça un jeu. Allez, on va appeler ça un jeu avec des grosses guillemets parce que voilà. Toi, je sais qu'Imad, c'est comme ça, c'est pas ton truc, toi. Mais est-ce que c'est mmh. possible que ça perce mmh. le plafond de verre Moi, j'aime bien, je kiffe le fantasy football. Euh, tu sais, je joue à MPG, etc. D'ailleurs, je, je suis bien nul, comme, <rire> comme les mecs mec qui me sont se plus tard le savent. Euh, non, en fait, le truc, c'est que j'aime bien le fantasy football. J'aime bien le système de récompense. Mais j'ai un peu encore du mal avec tout ce qui est euh, mettre, mettre de l'argent, ouais, investir. C'est la noté... Non, ouais. c'est... Franchement, non, mes convictions sont telles que je ne suis pas dans cette perspective, tu vois, peut-être de mettre des sous. Ce délire d'investissement, ce n'est pas qui me dérange, c'est que ce n'est pas mon délire. Après, je comprends bien un peu la volonté de Sora, dites-moi Ali et Luthor, si je dis n'importe quoi, mais c'est d'installer finalement un business model pour pouvoir avoir des récompenses, etc. Ce qui est difficile, par exemple, dans une plateforme comme MPG, tu peux pas trouver un truc où chacun peut y trouver son compte, aussi bien le joueur que l'entreprise. Ah. Moi, je suis, peu, je suis un peu loin de tout ça, à vrai dire. J'aime pas... bien le fantasy, j'aime bien mettre mon équipe, j'aime bien suivre. Tu vois, le joueur et me dire, purée, j'espère qu'il va marquer parce que je peux gagner, etc. Mais dès qu'il y a trop la notion d'argent, que ce soit voilà, pour la notion de jeu d'argent ou quoi, après, je reste... enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas trop, trop, euh, trop mon truc. Moi, je peux comprendre si de base, tu es réfractaire. Et moi, je suis pas du tout un... Un amateur de paris sportifs, Ah pas du tout, oui. pour moi, ça n'a rien le à voir. Euh, voilà, c'est surtout là où je veux en venir. C'est que pour moi, le système de paris sportif, c'est un peu le casino, donc euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, es, tu perdant, paris. es perdant à 100%, zéro. et puis euh, c'est zéro. Ça se travaille, les paris sportifs. Ouais, ouais, ouais après, ça, ça se ça, travaille. Les seuls qui gagnent de l'argent avec les paris sportifs, c'est ceux qui donnent leur lien de parrainage. On va pas se mentir. On pourrait faire un débat là-dessus, mais il y a un truc, c'est que sur rare en euh, fait. Je vais juste prendre un exemple tout bête et je pense à un joueur que tout le monde connaît, Dario Après, j'ai envie d'entendre l'avis la d'Alix. Vas-y. Ah ben on, on va l'entendre. Ouais. Donc Du coup, Dario Benedetto, c'est un joueur qui était à Marseille. Ouais, euh, ouais. Il ne jouait plus. Avait une, il, avait, il avait une carte joueur de Ligue 1 totalement fumée d'ailleurs en fut, Mais voilà, je, je tenais, le... À, le dire, je tenais <rire> à le dire parce que c'était une escroquerie monumentale. <rire> une escroquerie monumentale. Du coup, là, ce sur, sur Sorare, euh, le mec coûtait pas cher parce qu'il ne jouait plus. Et, euh, et moi, je me disais, voilà, c'est un mec qui va partir, il va changer de club. Il est parti à Elche, mmh. sa valeur a augmenté, mais il ne jouait pas à Elche. Donc en Et fait, tu peux te dire voilà, j'ai fait une mauvaise opération, le mec joue pas, j'ai perdu de l'oseille. Au lieu, un pari sportif, tu perds, t'as zéro, tu perds ton pari, t'as zéro, il te reste plus rien. Là, mon Benedetto, il a perdu 50% de sa valeur. Il est parti à Boca Junior, sa valeur a été multipliée par 6. Donc en fait, oui, puis tu tant ne l'as pas vendu, as pas perdu voilà. Voilà. Tant, tant que tu ne l'as pas vendu, vendu t'as rien perdu. Ne prends pas, voilà, tant que t'as pas vendu, le... il peut tout se passer. Donc c'est là où en fait. Et eh ben tu te dis avec de la patience, avec une gestion, avec une anticipation. C'est une façon différente de voir les choses. Alors je comprends ceux qui aiment les paris sportifs. Moi personnellement j'aime pas trop. Mais mm -hmm. à ce niveau-là, c'est rare et un peu moins. Et un peu moins. C'est un peu moins une fatalité quand il se passe quelque chose d'assez négatif euh, sur ta semaine, sur ton joueur ou sur un truc comme ça. Bon toi, Alix, pour revenir du coup à, au mm -hmm. petit débat que j'ai lancé là, ce que tu, est-ce que ça peut être une vraie révolution et comment il pourrait casser ce plafond de verre parce que en plus en France on n'aime pas l'argent hein. faut pas parler d'argent tu... c'est ça... tabou. Ah, tabou clairement clairement tabou il y a mmh. toujours ce côté bien pensance l'argent c'est mal moi je travaille mmh. pour la gloire je travaille pour mmh. des bonnes œuvres mmh. je demande pas de salaire tu vois ça. je fais le bien autour de moi mais bon vas-y je te laisse non bah écoute moi j'avoue que c'est euh, ce rare c'est quelque chose que j'ai vu des potes hein, que vous connaissez, bah, vous en avez parlé. Luthor, tu as, as fait des vidéos dessus. Canto euh, en a fait, etc. Pas mal de gens. Bah, je crois que Monsieur M. on en a parlé aussi. Ouais. Tout le monde a parlé de Sora hein, à, à un moment donné. J'ai l'impression que ça revient, ça part, ça revient. C'est quelque chose de un peu en, en, en, en, en fil rouge. Moi, je, je vois l'évolution de ce truc-là. Ça a l'air de prendre de plus en plus. Moi, tout ce qui est lié au NFT, ce n'est pas mon délire. Après, le principe de mettre de l'argent et spéculer sur la valeur de joueurs qui vont up ou pas, euh, sachant que tu as Alors, quand pas même… Pas sur seconde... la valeur, mais sur la performance aussi. Sur la performance, évidemment. Mais... J'aime bien cette affaire de performance, justement, la spéculation sur la… Fin, tu, tu vois un peu les… Ouais, ouais, ouais. Le fait de se ouais. dire, voilà, ce joueur, ouais, je l'ai vu jouer deux fois, je sens qu'il voilà. est… Ça, voilà, voilà. donc tu fais des paris. Tu disais, si on parlait de paris sportifs, tu fais un pari sur un sportif en l'occurrence, coup, euh, et euh, tu et as une sécurité parce qu'au final, ben si, si se casse la gueule, tu as, as une valeur planchée, descendra pas en dessous. Bah, je je sais pas, à la base, c'est pas mon délire parce que je me suis pas mis dessus, parce que j'ai euh. déjà assez de vis dans la vie. Hein. <rire> euh, la drogue de, notamment, de, de, tu nous en parleras de, de, de, juste après. De, de, de, <rire> de, de, <rire> exactement. Bah, entre le et les deux sessions E-Football on en parlera. Allez, ça va. Va. mais euh, Non, non, mais je, je, je, pas, je sais qu'on en parlera avec Bob, un C4, parce que ça prend vraiment une, une ampleur et on va vraiment s'y mettre, mettre dessus. Mais euh, ouais. moi, le côté, je suis encore un peu MPG. Je suis encore un c'est un peu comme Ipad. Ouais. Comme moi, j'aime bien ma petite... Ma petite j'aime bien tant que je ne joue pas mon argent, en fait. Parce que ouais. le plaisir n'est pas le même, tu vois. C'est comme un peu les mecs qui Alors parlent de sportifs. Moi, sportif. c'est le contraire. Moi, ça me donne ouais. de l'enjeu. Euh, je me sens plus investi. Un peu comme, euh, il y a quelqu'un dans le chat qui disait en mm -hmm. fait, tu te prends pour euh, un directeur sportif. C'est-à-dire que c'est toi qui fais tes mm -hmm. recrutements. Tu as ton Alors, budget. donc tu... ça, ça dépend de la ah, personnalité. Ça, ah, tu te... ça dépend vraiment oui. de la personnalité. Oui, de oui, mais quand tu... Tu... Ça, met... ça peut mettre une pression quand tu as ah, mais... un match comme en pariant. Comme il y en a qui peuvent faire n'importe quoi et vendre leur maison, mais... Si tu pars d'un problème, tu te mets ton Nous budget. Ça débellé, je l'ai détesté il y a deux semaines. Tu voilà. te mets ton budget... <rire> ce but, tu devais le mettre. Tu te mets bon. ton budget, tu recrutes les joueurs mm -hmm. qu'il te faut, machin. Tu es un recruteur sportif. Après, ça marche, tu es content de toi, c'est que tu as bien fait ton travail. Ça ne marche pas, tu t'en prends qu'à toi-même. Et tu essayes de, de, de... Voilà, soit d'essayer de revendre, des fois tu perds de l'argent, voilà, tu vois, mais moi c'est ce côté-là que j'aime bien. S'il n'y avait pas d'argent, ça m'intéresserait moins. Ouais, il y a un, ouais, es un, es un, es un ultra mais tu, vois, mais tu, vois, en... mais tu vois, regarde, moi, quand je fais du pari sportif, je suis le meilleur parieur du monde, tant que je mets pas d'argent. Dès que je mets de l'argent, je suis, je suis une brel. Vraiment. J'ai chaud, je me trompe. Euh, le nombre de fois où je suis là, je dis à Manana, au gamins hé, hey, là, ouais, Nantes à ah, ah, Nantes, Lyon, ah, et ça euh, ah, c'est sûr, l'équipe de Peter Boz, elle n'est pas encore prête, la défense c'est pas bon, ils sont, ils sont un peu hachés derrière, ouais ça ça win et ça gagne ils nous disent mais c'est ça vous que pas parlé, je dis vous, vous c'est sûr, J'espère ouais, si toujours... je dis bah... c'est sûr, j'aurais mis 100 balles ou plus, ça perdait quoi. Donc, bah, euh... Je vais te dire que ce, le, le Rajdorf là sur le chat, il me doit de l'argent parce que je suis parti le voir, c'est un énorme fan du Milan AC et mm -hmm. je suis parti lui demander ce qu'il pensait de Raphaël Leao qui à un moment ouais. une blessure. Et mmh. il était à 400 balles je crois il était à mmh. 400 balles ou 500 ou un truc comme ça ouais. Et je lui dis qu'est-ce que en penses il me dit ouais voilà il est un peu euh, il est un peu euh, je sais pas tu il vois, casse il, tout il depuis qu'il est revenu voilà. et et je vois je dis ok bon laisse tomber c'est un investissement etc deux mois plus tard il part à à peu près 2600 euros Ouais, c'est un délire mmh. -y -y -y. autant dire que j'ai vomi donc Rajdorf, euh, <rire> on, on en discute vomis. après <rire> ah ouais terrible après tu, moi je suis pas fondamentalement contre les NFT je regarde un peu ça de loin je pense que ça permet d'avoir de, des business models justement dans peut-être des jeux comme ça après voilà moi je touche pas à ça mais euh, le NFT voilà c'est en train de se développer à mort et là bah j'ai quand même l'impression les gars que ça marche plutôt bien je, je ah, pense que ouais. y a sera un, ouais. gros, un gros problème et j'aurais bien aimé que tu soulèves ça Imad euh, ouais. mais tu l'as pas fait comme quoi tu n'es pas parfait tu vois C est... C est... Oh. Personne n'est parfait, mon ami. Hein. C'est. Euh, euh, après, on, on change dessus et on attaque e-foot parce que là, on a un gros dossier. Le problème de ce soir, c'est leur communication. Communication, pour moi, ils auraient une communication euh, à la hauteur d'un UFL. Alors, si le jeu, il aurait pas éclaté. Il aurait explosé, mais dix fois plus. Leur communication, moi, j'ai pas peur de le dire alors qu'ils sont. Mm -hmm. Elle est, cat... elle est catastrophique Mais pourquoi elle est catastrophique Déjà c'est tout en anglais Alors vous allez dire Oh Luthor Oui mais Non bah, ouais, bah, non, lui non, lui non pas, mais attends Tu veux ça euh... une erreur de communication Non Ça monsieur Désolé C'est pas un critère ça. Ah non Est-ce que je peux ça. parler Pour moi Un jeu qui est français Et qui a une majorité De joueurs français là qui ne prend pas la peine De traduire Pour moi ça c'est une erreur De deux Leur communiquant en général C'est-à-dire que ça parle pas Ça parle pas Ça ne parle pas ils n'ont rien à dire. Non, mais attends, ils ont énormément d'oseilles. Ils pourraient faire des campagnes de pub incroyables. Mais pourquoi Pour attirer des joueurs. Le truc prend tout seul. Non, mais ça pourrait être plus. Ils ont un système de parrainage qui fait que ça amène énormément de monde. Ça pourrait être beaucoup plus. Rajdorf est d'accord avec moi. Si Rajdorf est d'accord avec moi, c'est lui qui. D'ailleurs. Non, mais après, voilà, l'argument de l'anglais, Lulu, c'est. Non, non, mais parce que vous, vous en foutez. Vous êtes bilingue. Mais Merde, la gros, plupart des euh, Twitter, Français, il euh, y a traduit. Y a, y a non, non mais alors, monsieur, mais attends, quand on est dans, dans l'esport, ne le pas des d'anglais. Point. Twitter, voilà. Twitter. Et déjà, ils communiquent pas que sur avec. Twitter. La vidéo là qu'ils ont sorti, elle est en quoi Elle est traduite Y a les sous-titres Oui. Et sous-titres français Oui. T'es sûr vrai, <rire> <train> <rire> Voilà. <rire> Non. Voilà, t'es pas sûr. Non, donc, en euh... tout cas, juste pour euh, moi, j'ai juste un truc à te dire, il y a l'Est oui. Monaco, justement, qui est euh, qui fait des choses euh, par rapport à Sora, etc. Ah, et il y a le... de... Monaco est dans Sora. Donc euh, oui, voilà, est Monaco pas... est dans Sora et Monaco aussi, elle est. Le club il est tout le temps. C'est pas parce que c'est mon club entre guillemets mais. Bon. Ils sont tout le temps tu sais, dans une recherche, euh, voilà, ils écoutent, entre guillemets, les nouvelles technologies, tout ce qui est moderne. Et il y a justement, il a Capital Block, qui est une agence NFT, les gars, je ne sais pas si vous avez entendu, qui tout. va suivre, en fait, l'AS Monaco. Et je crois que l'AS Monaco, c'est un des premiers clubs de foot, je crois, de L1, qui, euh, voilà, qui, va, qui va bosser avec cette agence-là pour pouvoir euh, développer toutes les offres NFT. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est les NFT, ça va se développer. Ça va s'inclure dans, dans des jeux ou dans d'autres, euh, voilà, dans, dans tout un écosystème, entre guillemets, absolument pas que les jeux. Et je pense qu'on ne peut pas y échapper. Et peut-être, peut-être ne pas avoir que la négativité, mais en vrai, les gars, il y a un gars dans le chat qui disait euh, qui disait, ouais, si on pouvait avoir les jeux et que c'est à nous, c'est comme les cartes futtes, tu vois, Alix. On parlait, de des NFT, ta réticence, etc. Mais demain, mm -hmm. tu payes CR, tu mets des milliers d'euros pour essayer, essayer de paquer CR, mm -hmm. tu vois, etc le fifa 23 sort c'est fini tu vois tu l'as plus tu ah vois ouais. ce que je veux dire alors que peut-être que le système de nft te donne une certaine appartenance tu vois c'est encore une fois moi je suis un noob de ouf dans tout ça j'essaie de me renseigner forcément on lit des articles etc mais voilà je peut être que c'est une possibilité enfin bref c'était mon... mon mot nft <rire> C'est vrai, c'est vrai. On va changer de sujet, on va passer sur... Il y en a à voir les mecs, c'est fini là. Là, on va passer On va passer sur eFootball. Ah, je le connais celui-là. Ah, je le connais celui-là. Ah, terrible. Non, respecte quand même, c'est un cadeau. C'est ignoble. Historiquement, c'est joli. Une petite seconde, dans le chat, il faut quand même faire preuve d'intelligence et de respect. Il faut respecter les gens qui ont soit pas eu la chance d'avoir euh, des cours d'anglais, soit euh, non, pas les capacités. Un, un commentaire bon. totalement débile. Oui oui de, non mais il est de, encore là de, et de... du coup j'ai pas les droits pour le ban donc c'est juste. Ouais, voilà. Moi aussi j'ai regardé mais bon. Faut, ouais. faut donc e-football e les amis là on attaque sur du euh, très très mm -hmm. lourd parce que la date de sortie serait le 20 avril. Alors moi j'ai le 20 hein. c'est 20 21 bon on est plus à une journée près. Ouais, ouais. Imad, je t'en veux pas euh, serait le, le, 20, le, <rire> le 20 avril la date de sortie mobile serait le 19 mai d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus donc, euh... mais on va en débat ah c'est très important ce que tu dis on donc, va en débat il y aurait une, so aura une sortie différente selon les Alors ça ça a été voilà ça ça a été leak il y a quelques jours comme quoi euh, le jeu mobile sortirait un mois après la version console normale et aujourd'hui et moi j'avais la date du 19 mai il y a quelques jours pour le mobile et aujourd'hui j'ai là est sorti la date du 20 avril tout correspond ça peut très bien euh, être faux ça peut très bien changer parce qu'elle connaît mais on connaît mais voilà on va partir de ce postulat là alors déjà bonne nouvelle les amis parce qu'on s'attendait à ce qu'ils sortent encore plus tard alix bonne nouvelle euh, 20 avril c'est relativement tôt c'est une bonne nouvelle. Le jeu, il devait, so il devait sortir en novembre. On est vraiment sur un côté. C'est ouais. -ce une bonne nouvelle. Oui, c'est pas <rire> faux. C'est pas <rire> faux. <rire> c'est pas fou. C'est un mec qui s'est décarcuté <rire> par une voiture. Ah ouais. euh, c'est bon, il respire encore par l'oreille. Ah, ah là là, c'est fou. Ça ça va, bonne nouvelle, perdu juste euh, Je vais applaudir le fait. Il y a, que jeux... il y a Jalil qui va popper de nulle part dans le chat je... Je... Je... là, vu ça je... Je... parle mal de football. Ah ouais, je... <rire> je... je vais applaudir le fait que le jeu va enfin sortir sous sa forme définitive. Bah ouais, j'applaudis. Moi, la chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est que on a eu des revirements de com et de politique autour de ce jeu. C'est un jeu next-gen Non, ce sera un Jeux tout support a priori on repartirait sur un format on va vous proposer une expérience de jeu peut-être graphiquement différente sur le support et c'est ce qu'il fallait faire dès le début voilà c'est ce qu'il fallait que ça sorte voilà là, lâche moi l'ix voilà. franchement là les deux <rire> sujets ps tu... mais ça veut me... parce que ça m'énerve ça veut ça, ça, me... ça je, je comprends pas qu'on a pu arriver à une catastrophe comme ça bref tu vois dit que bah si ça sort en avril let's go oui let's go enfin enfin Enfin, euh, enfin, mon cher Luthor, enfin, mon cher Imad, enfin, ah, mon, cher, bah. mon, cher, mon, cher, mon cher, mon cher, Le Poulain, ça y est, enfin, le jeu il sort. J'ai pas dit que c'était génial et que tu t'étais. Je fais mon, mais, je fais mon, et, mon et boulot attention. de, de Alors, présentateur, hein, les gars. De... Il sort <rire> la version 1 .1, mais dans je quel état pas, mais... Alors, justement, très factuel, Luthor, il te dit juste que pour lui, son estimation, c'est le 20 21 on est le printemps, Konami a bon. annoncé le printemps, on reste factuel. Ça aurait factuel. pu être plus tard, voilà. Alors justement, pu, Alors, ça aurait, ça aurait pu Konami a annoncé le printemps après avoir annoncé l'automne. Oui, est, mais est ça, on ne va pas et... refaire. On les a, on, on a, a, la... Tout... a fracassés depuis septembre. Vous avez pas m'accuser moi, d'être gentil avec, s'il fra... vous plaît. Non, mais là, soyez réaliste, les gars. C'est pas parce qu'on les a fracassés qu'on doit devenir. Parce que là, c'est Alix et le Poulain. Vous ne m'avez jamais entendu parler du jeu, ce n'est pas possible. Si vous croyez que moi, je dis du bien du jeu énorme, sais... c'est normal. Je Arrête suis dur et ah, j'essaye d'être factuel. Ouf, ça ouais. ne m'empêche pas. J'ai été très dur avec eux. J'essaye d'être factuel, mais ça ne m'empêche pas d'être optimiste. Voilà. J'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de rejoindre un jeu de foot qui me plaise. Maintenant, si quand le jeu va sortir, il est nul, je serai le premier à le fracasser. Vous me connaissez maintenant, je pense. Euh, ouais. Dans quel état ah, est le jeu historique Alors, justement, est-ce qu jouera... est que, est est que tu veux des, des, des petits insiders Parce que le jeu, est... tenez-vous, hein, ceux qui n'ont pas l'info. Le je jeu tiens, je me... est me tiens, je en playtest à Lima au Pérou. Pourquoi à Lima au okay. Pérou en premier On ne sait pas, peut-être qu'ils passaient par là, ils si se sont dit c'est joli, on va commencer par là. Bref, en France, pour l'instant, pas d'infos, est-ce qu'il y aura des playtests un playtest en France, pour l'instant, euh, on ne sait pas. Je... Bah justement, les gars, je crois que quelqu'un en parlait dans le chat, je viens de tomber sur un un tweet de Renan Galvani, j'ai l'impression que Renan Galvani, c'est le, le directeur communication de Konami, le mec, il y a que lui qui parle, tu vois. Et juste petite parenthèse parce que bon, un tweet il y a 48 minutes, apparemment il y aurait eu des feedbacks Luthor, parce que tu parlais justement des retours de playtest. Euh, je vous le dis maintenant. Oui, ils sont pas bons, c'est <rire> ah, ça. ils sont pas bons. Il y a un mec apparemment qui aurait dit je n'aime toujours pas le jeu. Il y a eu non, des non, améliorations, oui, mais il reste encore beaucoup à faire. Ouais, c'est sublime, Est-ce que c'est -ce est un joueur Est-ce que c'est un journaliste Est-ce que c'est quelqu'un qui a quand même ouais. le recul nécessaire enfin, tu vois, y a... Après, si c'est un mec qui l'a testé, je pense que c'est quand même un mec qui connaît le jeu. Parce que là, à l'heure actuelle, je pense que s'il y avait eu des playtests officiels, etc., Ali, je pense que j'aurais été au courant. Là, là en l'occurrence, je pense quand même que si tu l'as fait tester, tu ne l'as pas fait tester en mode ouvert et c'est ultra fermé. C'est un mec qui... Il connaît le jeu, forcément. Par contre, juste, euh, on peut peut-être quand même faire attention au premier retour. L'Amérique euh, sûr, ouais, c est c est juste, ça que... Et puis, sachant que euh... les joueurs, les joueurs d'Amérique du Sud, en général, ils ont, un, ils ont une idée complètement différente de la nôtre, un peu comme les Anglais avec les Français. Tu vois donc, euh, peut-être que ce qui ne leur plaît pas pourrait nous plaire à nous. Bon, bref. Euh, donc, on l'entend qu'il y en a qui ne sont pas contents et il faudra mmh. qu'on le teste par nous-mêmes. Mais les dernières infos disent que, première chose, durerait le retour du carré-croix plutôt que le R1 carré. On en parlait avec Widen Salix, c'était quand même l'ADN de PES, carré-croix, c'est emblématique. Ils avaient tué ça. Euh, moi, je, moi, je trouvais que c'était euh, honteux. Ça revient, mais moi, c'est juste pour le symbole. Je m'en fous qu'il y en a qui disent que c'est plus pratique. Je m'en fous, c'est le symbole. C'est carré-croix, ça a toujours été carré-croix. Euh, deuxième chose, on reviendrait à un pressing deuxième jour avec R2. Donc là, euh, je sais qu'il y en a qui même pas. Moi, personnellement, je préfère. Voilà, c'est mon avis. Oui. Euh, oui. Juste par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au gameplay Tu m'as donné des éléments, pour moi c'est tu me décris le gameplay classique de PES quoi ça voilà c'est un rétro pédalage dans les règles de l'art mais attends mais oui mais tu peux pas dire ça en ayant qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ils ont essayé de tout changer ça n'a pas non Lulu non non mais ils ont essayé de tout changer ça n'a pas plu maintenant ils reviennent ils disent en bas c'est un rétro pédalage non mais là vous faites les mecs qui ont non non on fait pas les mecs les mecs anti tout anti on fait pas les mecs on fait pas les mecs vas-y qu'est-ce que vous auriez fait alors à leur place non non non non non écoute écoute c'est pas qu'est-ce que vous auriez fait ça on va sur un sur un débat qu'on a déjà eu hors ici hors émission plusieurs fois nous tous au courant de l'année c'est jusqu'à un moment donné tu prends, changer les choses et prendre des risques oui mais il propose quelque chose de bien si c'est pour revenir bah en arrière bah oui, derrière et reposer quelque chose que tu as déjà fait en fait ce que je veux dire c'est que là tu me donnes des news c'est comme quand tu me dis bah je sors le 21 avril est ce que tu es content bah il devait déjà être prêt au mois de novembre non là tu, tu me dis autour ah, bah, du carré croix bah c'est super bah ok bah je vais te répondu c'est cool c'est trop bien. Non, mais c'est bien. C'est un ce dis, depuis, depuis des mois et des mois, en fait, ils vont réussir à nous rendre heureux d'avoir plus ou moins ce qu'on avait avant. C'est juste trop fort, en fait. Ouais, c'est. Bah... De, de tellement toucher le fond que dire, ah, Attends, je, Attends, je, je reprends. Un je, petit peu je, je, je suis désolé, ah, là, moi, tu m'as donné. Moi, les gars. Il nous a donné deux infos de gameplay, c'est pas du tout de côté. Euh, moi, je veux... pas donne Il y a aussi un autre truc, excusez-moi, dans la vie, parce qu'il y a, mmh. je sais plus qui disait ça dans le chat, ouais, il y a Igo Bro, qui nous dit que, ouais en effet, apparemment, graphiquement, ce serait, il y aurait du mieux, mais ce serait encore. pas non, non plus, plus un truc de ouf. Ils disent que ce pas du tout un truc de ouf. Après, euh... Euh... Encore une fois, encore une fois le, le problème, les gars, oui, ce sont des tweets, oui, ce sont des rumeurs, on ne sait on pas qui Grosso modo, vous savez très bien, surtout les mecs qui connaissent bien la commu euh, PES, mm -hmm. que 90% de ce qui se dit, quasiment, surtout mm -hmm. dans les comptes de. Il y a des trucs faux, hein. clairement, je les vois, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Moi, j'ai hâte de voir et de tester en vrai. Parce que les, là, les après, les gars, juste pour revenir à, 5, à Alix et le poulain, j'en ai pas fini avec eux. C'est-à-dire <rire> que <t 'as rire> le mec, il, il invente la roue, lui. tu vois, il invente la roue, elle est bien. Une ah ouais, ah ouais, semaine ah ouais, après, ah ouais. il se dit je vais. Je vais la faire carré pour changer. La roue, elle ne roule pas, tu vois. Il revient à la roue ronde et oh, il dit, ouais, ouais, quoi, tu ouais, T'avais trouvé ouais, une évolution. Ouais. Pourquoi tu reviens en arrière bah Parce on a, on a que la pas roue dit, a roulé... Tu avais trouvé une évolution, tu t'es chié sur ta roue. Hey, c'est pas ce qu'on bah t'a dit. Si, tu vous... nous l'as dit. Non, parce qu'on t'a dit, mais Lulu, si. ta question, ta question, c'est, les gars, euh, c'est le retour du carré-croix. Il y a ça. Vous en pensez quoi Bah tu veux que je te ça dise ça la vérité La vérité pour moi. La vérité, j'en pense rien, c'est pas ouf, c'est pas un truc spectaculaire, c'est pas une nouveauté de malade. Ben voilà. Si vous vous attendez côté. encore à des trucs spectaculaires, les gars, faut, faut, faut, faut plus bah, parler donc, de bah, bah, Excuse-moi. Excuse, excuse, euh, excuse on s'attend à quoi alors Excuse-moi, je fais partie de ces gens qui ne vont pas s'enthousiasmer pour. Un petit truc. Ah là, t'as raison. Mieux. Là, je te donne raison. mais là, je vous donne de raison. J'ai pas dit voilà. fallait s'enthousiasmer, mais pour moi, c'est quand même un bon signe. Imad, e c'est un bon signe ou un mauvais signe Sois franc que... et honnête. Un <rire> euh, bon signe, bah, en fait, de base. Euh... Comment... Attends, attends. <rire> toi, par contre, <rire> hey, toi, commence pas. Je vais t'attraper. Hein. Tu détestes Alors... le nouveau gameplay football. Commence pas à me faire. J'avais. Attends, attends. Attends. Luthor, il a détesté le nouveau gameplay. S'enthousiasmer d'être revenu et toi non. déjà t'as pas la parole, c'est le monsieur au-dessus là. Non, le non, coup, euh, vous vous rendez fait, compte que la question, la question là, c'est quand même là. On arrive à une question où est-ce que le retour de carré croix c'est une bonne chose? Elle est sérieuse, c'est pas, la pas, la la pas la la laissé le répondre quand vrai. même. Arrêtez, arrêtez de lui, reste pas focus sur le carré croix, les gars. On va essayer de prendre de la distance. Ça y est, ça y est, au nom de la hauteur, ça y est. Oh, michel tiède, vas-y. Un, un, un peu de froid, un peu de choses. Attention qu'en fait là on se fourvoie. Euh, non, euh, réponds non. à ma question. Bon non, non, signe en fait, ou mauvais mais... signe Non mais tu me dis carré croix, bon signe ou mauvais signe. Je te dis barre-toi de là. Tu non vois, mais je le, le retour. Comme... Je suis d'accord avec eux. le retour, le retour de le la défense le avec r Oui, le retour. Vas-y, c'est bon, j'enlève mes lignes. Le retour Non, mais en fait, le délire, c'est quoi euh, on nous dit euh, de base qu'il y a des trucs qui faisaient l'ADN de PES qui ont disparu, c'est un scandale, on les remet c'est cool, ah. il ouais, faut pas ouais, c'est n'importe quoi, c'est cool voilà. maintenant, non c'est pas c'est tout on attend de voir la suite mais ah oui, là mais déjà, ça, déjà, déjà, non mais Luther je pense qu'il veut dire que déjà le fait qu'il Compris qu'il fallait revenir à certaines bases, à certains éléments ouais. qui sont là depuis longtemps et ouais. qui fonctionnaient très bien, mm -hmm. c'est plutôt mm -hmm. une bonne chose. Après, ouais. je ne vais pas m'extasier en Merci. mode oh, les gars Carré-Croix, ouais. il est revenu, c'est le comeback. Carré-Croix, moi je vous dis honnêtement, Carré-Croix, même si d'un point de vue nostalgique c'est triste, en vrai, hey. moi je m'en bats bon, les gars. Rares. Bah, pas... bien, les gars. Bien, les gars. Alex. En plus, euh, pour certains dans le chat, euh, les, les anciens reconnaîtront surtout Imad, parce que c'est vrai que lui on s'est connu après. Mais euh, si je te dis, euh, si je te dis, euh, les, les frérots, euh, Case euh, Général, tu connais très bien Imad, le crew de la PS Family. On en parlait de ça cet après-midi hein. avant mmh. que je parte en émission. On était en train de dire, mais déjà, la base des bases avant de nous remettre à carré croix, rendez-nous le jeu que vous avez montré il y a deux ans, d'accord Vous savez le Messi pompe up là qui non, mais a de, a de partout. Existé, Alex, arrête, oh, non Non, non, non, le Poulain, ça. non, stop, stop, stop, stop. Je te jure qu'il est. A... jamais existé Non, non, existé. attends, Je attends <rire> c'est une Le le Poulain, le Poulain, le Poulain, le poulain, poulain. le poulain, il y a une vidéo... Donc il y a une vidéo avec un moteur, donc l'energin engine 4. Il y a un moteur. On a travaillé cette mais C'est une cinématique. Travaillé... C'est comme Final Fantasy Les, 10, les, les cinématiques qui durent, <rire> était magnifique. <rire> Laissez-moi finir. Il y a un monde entre une cinématique belle et le jeu qu'on nous a proposé. Il y a un gap. Ah là là c'est plus un monde. Okay, là c'est une, une, une génération de d'écart. Rendez-moi le jeu que vous aviez teasé il y a deux ans. C'est ça qu'on veut voir. Mais ils ont menti. Ils sont là-bas. Mais bien sûr qu'ils ont menti. Je sais qu'ils ont menti. Donc avant de me rendre carré car il croit invité ici c'est les, ah oui, les, les pes coliques anonymes tu vois ils sont là ils sont dégoûtés tu vois ah, non, oui, non mais les gars mais oui. eh, en vrai je pense que cette cinématique euh, il faut ah, plus en parler non ouais, il faut, or, plus or, en faut en parler de moi ce relouche, Messi là je veux, le photoshop du teaser moi Ali je veux plus entendre parler de ce Léo Messi mais ce n'a jamais existé je alors il y a une autre bonne nouvelle il y a une autre nouvelle que j'ai pas donné c'est qu'il y ah. aurait, ah. encore une fois, on parle toujours au conditionnel, il y aurait ah ouais. des changements de couleur. Il y aurait la frappe enroulée avec R2 Non, il y la changement de couleur, couleur au niveau des menus et tout, le jaune et le bleu. Ah ça, oh, ça, la ça. révolution, ah, non, la ça, révolution ah, mais là, je savais que j'allais faire plaisir ah, si. à, à Imad. Ah non, non, c'est une révolution, mon ami, ça. C'est oh, -ce incroyable. Ça fait 10 dire. ans qu'ils sont Donc, comme ça, les menus. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un mec. La direction artistique, c'est Il est rentré dans le bureau. C'est fini, le les gars, Ce mec a une promotion, Alix. Le mec, est... arrivait... le mec est arrivé avec un PowerPoint en disant les gars, la révolution. Il croire. Non, mais... Mais... Alex, c'est même, même pas à ça. De... Attends, laisse-moi finir, laisse-moi le finir. Et surtout l'interface. On va partir de quelque chose de plus. Le jaune et le jaune le jaune bleu là, c'était très criant. Hein. Je vous propose du noir et du rouge. Non mais attends. Oh Alex, et, Alex, c'est même pas, pas ça. Pas parce que j'ai travaillé le retour du pressing. Imagine, à... non, mais... euh... attends, imagine le mec Je il, il pas arrive pas... dans le bureau, il... ça fait six mois, il aura fallu six mois pour se dire jean mi tu trouves pas non, que c'est bah... moche quand même le jaune et le bleu Je tu... <rire> tu trouves pas que c'est quand les même gars, très moche. Les gars. Non, mais pour moi, en fait, il n'y a pas de problème avec le jaune et le bleu. Pour moi, il y a un, ah, problème si, y a un dans gros problème. Ta... Ta... Ta... Ta... Il y a un problème non, non, non. dans la Il ta... ah, y a un gros problème avec, non, ta... non, avec non, non, le jaune non, et le bleu. Pro... Non, ah, mais... Tu lances ton jeu. Ah ouais, t'as mal aux yeux. Tu lances ton jeu, t'es là, tu vais comme ça. Ok, alors, ou pas, Mécano. Oula Alex, Alex, Alex. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, honnêtement, je suis le premier à dire que. La direction artistique doit totalement changer. Parce que quand je lance ah oui. le jeu, je suis comme un ouf, tu vois. Et ça, ce que je dis par là, c'est qu'en fait, oui, c'est pas beau du tout. Mais depuis PES 13, où pour moi, c'était peut-être le dernier menu cool, c'est pas beau. On a du gris, on dirait, c'est Windows 95, tu vois. C'est ouais. catastrophique. On le sait. Là, si tu me dis que la DA va peut-être changer avec une évolution... Et c'est pas que les couleurs, la DA. C'est tout l'univers et tout l'ADN que tu vas mettre, tu sais, en termes de... Euh, de design en termes d'effets, etc. J'ai envie de voir. Parce que moi, pour moi, depuis quelques années, si euh, on tape Messi PNG dans Google Images, et ah. on met Messi non, comme oui. ça, tu vois. Le, Alors... le truc, c'est que si, il y a une vraie refonte, il y a Durandi que je salue, qui ouais. dans le chat, nous, il nous a dit, ouais, ne vous attendez pas à un truc de malade. Non, non, on ne s'attend plus à un truc de malade. Moi, je m'attends à Durandi, je m'attends plus à rien. Eh. Honnêtement, ah, tu penses Durandi, que ça ne changera pas Ah, j'espère. Les, les gars, les gars, Léo Messi, il fait la promo du jeu, c'est peut-être l'un des trailers, l'un des meilleurs trailers de l'histoire de PES, dans, dans les meilleurs, je parle dans le top. Hein. Il était vraiment incroyable ce trailer-là. Euh, oh, souvenez-vous quand même, ou non, l'update édition il avait, où il y avait les trois Messi, pardon, je confonds, rien à voir. Euh, souvenez-vous, quand Léo Messi fait la promo des eFootball, il porte un maillot bariolé, frère, il ne faut jamais faire ça. Enfin, je j'ai fait jamais ça, le maillot il est horrible. Et le maillot est à l'image de la DA du jeu. Et même lui, donné... comment il a accepté ça il s'en fout, il prend l'oseille, lui. Ah, Messi quand même. Enfin, mais... enfin, voilà tu me diras, vu comment il s'habille d'habitude, je pense euh, ah, peut-être pas ah, compter ah, sur lui. Respecté quand même, respecté. Non, mais avec avec respect, on... avec, avec respect, respect. Mais, avec respect, mais le drip, le drip, c'est pas pour Messi, tu vois, Voilà. C est, c est... Ah, ça, bon, sûr. dernier sujet et pas des moindres. Oula. Bon, on reste sur e Football. Il euh, y aurait des infos sur le MyClub 2.0 qui s'appelle oh Creative Team. Qui d'après mes éclaté. insiders ne s'appellera plus Creative Team Ils auraient changé de nom. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, ça déjà. Alors, Creative Team, c'était très nom. nul hein, quand même. Creative Team, comme nom, c'était vraiment très nul. Ah bah, pareil, je serais vraiment, je vous dis, j'aimerais être une petite souris. Être là dans les bon après, bon, j'ai déjà été réunions. Réunion, j'ai en réunion. On a, on a pitché des, des noms de titres, soit de programme et de machin qui était pas dingue, mais à coup de page. Voilà, j'étais là. Mais là, franchement, Creative Team, le mec, a dit Ouais, les gars, on va faire un mode, on va créer une équipe. On va appeler ça Creative. Ouais, comment on dit en anglais, Jean-Mi <rire> Comment on dit en anglais euh, Créatif, crée ton équipe Creative Team vendu. Oh, allez, mets ça. Franchement. Et... Non mais Donc, en fait, je pense moi honnêtement, <rire> j'ai une théorie les frères. En fait, pour moi, ça devait être des noms génériques pour après. C'est oui, voilà. ça dans d'autres <rire> réunions. Ouais, en sauf a... que Les réunions, réunions sont elles sont jamais <rire> nulles en fait. Tu vois. Ouais, c'était des grisés, euh, la, des échantillons. La, la, la, la boîte à questions, elle s'appelle toujours la boîte à questions. Ouais. Et en en fait... le nom générique pour dire. Que mais mais, mais des le, questions. notre trolls, Moi je pense. Allez gars, vous êtes que dans le que dans le troll ce soir. On revenons. Si si on va sérieux un peu. Est-ce que vous voulez savoir ce qui nous annonce dans ce nouveau make-up justement. -y, à bas, ah, -y. Euh, après il n'y a pas non a plus Un milliard de trucs dire, Je suis en train de me dire mon lancement est peut-être un peu trop Tout le monde est en train Ah ouais Luthor il va sortir des bombes Alors que ça ouais. sera tout non, alors, Attention alors... c'est survendu enfin, ouais, C'est là c'est survendu <rire> je, <rire> je préviens décembre pour décembre. redescendre <rire> <rire> C'est le, <rire> <de rire> euh, le moment de remettre la vidéo De euh, Luthor à Londres à chaque live il me la sort On va vous mettre un lien vers sa vidéo Il dédicace au frère e-football sera le plus grand jeu de l'histoire les frères. Ah ouais bah, lui, ah, lui, lui c'était encore des au-dessus. Ouais. Bon, euh, bon alors la nouveauté enfin le, le petit insider c'est que je, je sais que vous avez vous, vous c'est que on pourra ouais. acheter ses joueurs en GP et il y avait notamment oh, l'exemple de Lionel Messi qui voit un attends <rire> mais attends, <rire> attends, <rire> attends <rire> mais, <rire> mais <rire> laissez-moi finir il y aura Lionel Messi <rire> qui coûte un million attends un million de GP et et les joueurs, en fait, quand, quand, tu les, quand tu les, auras, quand tu les paclas, <rire> leurs contrats ils seront, ils seront ils, d'une durée de 365 jours. C'est-à-dire qu'au bout d'un, non c'est important les gars. Au bout, ouais. <rire> bout d'un an, tu pourras plus utiliser ton joueur, mais tu pourras racheter des contrats ou en gagner. Ce sera des contrats de 30 jours. Je trouve que c'est plutôt cool. Allez, allez des... à, à, à vous maintenant. Non non. En <rire> à vrai... vous, maintenant. Non, en vrai, <rire> à vous les studios. Non, en vrai, si dans le nouveau MyClub, ah, c'est bien <rire> Les mecs du chat. <rire> <t> <rire> ouais mais en vrai les gars, excusez-moi. Non. En Alex. <rire> vrai. Le, en vrai... <rire> Alex, <rire> Alex il nous a YouTube. <rire> Je <rire> arrête que... pas me concentrer, excusez-moi les gars C'est enfin, la preuve que, Ouais Tu peux acheter tous les joueurs en GP, c'est ce que je comprends oui, parce que je viens de dire Normalement, t'as un, syst... <rire> un système... où tu dois avoir uniquement des pièces... Là, je pense que même les joueurs légendes, les Iconic Moments, etc... Bah, les campagnes... C'est pas <rire> les mecs qui rigolent encore <rire> Non mais les gars, honnêtement... Ouais, je coup, me ça compte, <rire> Oh non, c'est pas possible C'est la meilleure du jour. Ah. la journée euh, adix, c'est le problème, il a raison c'est du tort, hey, il t'a <rire> présenté ça comme un truc d'eux Il est arrivé, il est arrivé, son lancement c'était, Eh hey, les gars, dernière news, Et <rire> <Non. rire> <Il> pas <parlait> la <rire> moins importante, <rire> <Je> peux pas <être rire> si folle <rire> On a des nouvelles, MyClub 2.0, on a des grosses infos, ouais. Je ne peux pas dire ça. ça. Le pire, le pire, c'est que moi, Alex, j'étais au courant et je me non. suis dit, mais attends, peut-être qu'il a reçu d'autres infos. Ouais. tu, tu Ouais, qu'il a eu des infos là, fraîches là, <rire> un, un petit, DM, petit les des infos. Ah oh, non non non. Non, mais, putain, vous... non, mais, non mais ouais, il y, y a rien, il y a rien d'extraordinaire. Non mais si, attendez, non non, mais arrête, si c'est, mais plus... si moi j'aime bien parce que. Non mais arrête, attends, Alex, je vais parler à quelqu'un de sérieux. Au, au moins. Ouais, ouais. ouais après, bon, Durandil, ils viennent me contre-Kems, euh, En fait, au moins, tu ne vas pas avoir ton équipe euh, forte au bout de trois mois et la garder pendant 10 ans. Tu, vois. tu seras obligé d'avoir un certain renouveau. Bon, Durandil, il a dit, en fait, c'est comme, là, toi, toi, comme toi, toi, avant, contre, euh, tous les on ans, tu on changes. Connaît, on connaît, et encore une fois, là, il y a un petit truc chez Konami, on connaît la gestion des, des quantités chez Konami. Hein. En 2018, euh, avoir 10 000 GP pour envoyer euh, un tirage de boule. Il fallait, il fallait économiser pendant trois semaines. <rire> quoi et euh, la saison dernière, les GP, euh, tu avais 4 milliards, euh, tu, tu savais pas quoi en foutre. Donc, ah non, mais encore une un fois, coup... à, à voir comment ils vont gérer, euh, comment ils vont doser, en fait, ce truc my, my club my club j'ai toujours dit, le fait de tout donner aux joueurs, leur donner accès à des cartes, des grosses cartes facilement, très, très grosses, très rapidement, très rapidement. En, bah soi, bah ouais. en soi, soi c'est pas largeur. un problème s'il un renouvellement. Mais frère, les, les, les, les, les events sont pas ouf, les cartes ne sont pas dingues. On est <rire> d'accord. Oh, ça, c'est oh, catastrophique. Mais par contre, M. Quinton j'ai un truc hyper intéressant le plafonnement des joueurs à 90. C est... C est cette, news... cette news est absolument déceptive. Voilà, j'ai pas d'autre <rire> terme. C'est déception. Voilà, je... <rire> <rire> je... <rire> je... Non, <rire> en fait, franchement, les gars du chat, vous m'avez fumé. Parce ah pas non, non, mais le chat <rire> fait... est en forme. Ah, a Jova, il il t'a dit en vrai vous... Vous... vous avez fait deux parties, ça aurait pu durer <rire> 8 minutes ouais je suis mort non en vrai les gars C'est oh vrai non, que je peux le... Plus... le truc je peux c'est vrai que j'avoue, j'avoue, t'as sorti ça en titre. Ah. T'as quand même non, sorti ça. C'est son... à dire gros. que Putain, les gars, je je me critique pas. Non, je sais vois mais... comment vous bossez <rire> l'édito de l'émission. Mais t'as sorti ah, ça ouais. en titre, genre eFootball ouais. sorti le 21 avril, première news, eFootball, il m'a club 2.0. Le problème, problème, attention Doc, hein, frérot. Moi, honnêtement, je fais, je suis un, je suis un optimiste. Non, mais là on. Mais honnêtement, le truc c'est comment Luthor l'a amené. C'est pas. C'est ça. Parce que moi, après, sur le sujet. Si demain as une refonte de MyClub, ouais. voilà, moi j'ai quelques infos qui sont plus ou moins indirectes concernant le, tu vois, le mode de jeu. Mm -hmm. Rien de ouf, mais je peux pas le dire. Et j'espère, tu vois, que ça va aller dans ce sens là, honnêtement. Et euh, après, s'il y a des rumeurs un peu qui circulent, etc., c'est pas des trucs des avancées de ouf, parce que pour moi, en fait, les gars, l'avancée euh, majeure, ce serait un marché des transferts. Ça fait des années que je milite pour ça, et j'espère là on est en mode free to play à un moment il y aura un dlc peut-être avec une, tu vois une nouvelle façon de sachant faire sachant que marché. sachant que parce que faut revenir aussi aux infos qu'on avait sur enfin, euh, au mois de septembre octobre avant que le jeu sorte soi-disant mmh. ils avaient dit pas de marché des transferts donc où j'y crois pas du tout au marché des transferts et, et juste un... et un... trop dur à gérer et juste un ouais. der... Franchement, ils sont pas capables. un dernier truc euh, parce que ça revient souvent on, dit, ouais, euh, des On me demande si tu as des nouvelles de, euh, du mode carrière, etc. Ou des modes offline et, en général. Hein. Euh, le problème, c'est qu'on a zéro info. Zéro euh, info hein officielle. Zéro, euh, euh, zéro rumeur, rien. Hein Ce qui me laisse présager que le mode offline sortira dans long. Longtemps. Comme pour UFL, en fait ces jeux-là, ils ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Oui, mais ils nous avaient annoncé un truc bien quand même. Ils nous avaient annoncé une ouais, Ligue des Masters. Ils nous avaient annoncé une Ligue des Masters On va gars, revenir gars. au teasing de Les gars, de Messi, les gars, alors, les, euh, les on essaie. Les gars, les gars là on est en train d'essayer de trouver les circonstances je vais vous dire un truc, on va parler vrai, on va parler sérieux, on va parler français deux minutes. Le jeu, quand il sort, il doit avoir un mode et tous les autres modes devait être débloqués au mois de novembre. Je suis au mois de mars, fin mars. Ah la roadmap. Je peux toujours pas Donc là. Là, au mois d'avril, si, il faut jouer, que. Il est incroyable le jeu. Il ouais, y a des il mecs faut... ils ont 90% de win. Oh, et ben, bah, je, suis... bah, bah, bah, euh, je leur passe le salam. Voilà. <rire> mais euh, mais euh, non, mais en vérité, c'est c'est très grave. Donc euh, là, en fait, les enjeux, ils sont énormes pour Konami parce qu'il faut convaincre ah, ça, sur vrai. la partie graphique il faut convaincre sur la partie gameplay. Là, le fait qu'ils sortent un jeu d'abord sur les consoles next et ensuite ils ressortent le jeu en version mobile. Enfin next-gen, current-gen, en vers mobile, déjà c'est un peu plus rassurant. Dans l'idée, tu dis ok, voilà, mais il faut convaincre là-dessus, il faut convaincre sur le contenu. Euh, encore, les noms d'équipe, même s'ils sont claqués, on va, on va tailler, on va dire que c'est naze, mais si les modes ah sont incroyables, ouais, ça devient ça passe, ça ah ouais. passe. Là, on n'a rien de tout ça, en fait, il n'y a rien de bien bon dans le jeu aujourd'hui, en fait. Donc euh, voilà, c'est ça le souci. Je suis d'accord, le, le constat à date, il est, il est chaotique. C est c est ça, oui, mais, euh, une fois que en, le constat, gros, on l'a voilà. fait, 10 euh, on l'a fait dix ouais, mais... fois. On l'a oh, fait 1000 fois de... voilà. ouais, de... le, ouais, le, de... con, le constat. Ouais, faut peut-être essayer de voir. Le constat est là. Non, mais attends, je suis d'accord. Bien sûr qu'on peut, qu peut voir un peu ce plus on loin. Fait hein. En essayant de voir plus loin, mais en même temps, on ne va pas s'enthousiasmer pour rien non plus. Mais non, non tu m'as donné, donné, donné trois infos. Super. Carré-croix, super. Le pressing à 2, super. Un euh, ouais. club avec, euh, avec, euh, avec des joueurs et des contrats, a priori, j'ai bien compris, plus courts. Ok, super. <rire> et puis la, la sortie proche, le fait qu'il y ait une version qui est testée en et ce moment sortie, et qu'on va très certainement la tester rapidement, nous, français. Alors, il y a quand même des choses à dire. La phase de bêta test, ça c'est intéressant, ça veut dire que voilà vraiment la sortie est proche, etc. Mais la date de sortie, au premier, je vo vous rappelle, aux premières rumeurs, c'était mars le jeu. Hein. C'était novembre, ensuite mars, on va quand même arriver au mois d'avril. Si ça arrive fin avril, ok, mais... Euh... Et puis même, on parle de ça, mais côté e-sport, ça va donner quoi On en est où On voit ce que je veux dire, c'est bah, que... Côté, côté e-sport, on sait, on n'a pas le droit d'en parler... Donc il va y avoir, ouais. il va y avoir des choses. Ah ouais, des, non, il y aura, il y aura, une choses. compétition. Ouais. Tu il y aura une compétition après. Ouais, y aura pas tu des démarres, des tu démarres, pas de, du, pas de, tu démarres pas de l'esport, e foot à la fin de la saison. Enfin, c'est, je sais pas, très, bizarre. Ouais, très, très, très après, bizarre. Après, après le truc en, en vrai, les gars, oui, c'est efootball, c'est c'est un soldat blessé, on le sait tous. Maintenant. Voilà, comme il disait, comme il a très bien dit Luthor, le constat, voilà, on, depuis, des, de, depuis toutes ces derniers, tous ces derniers mois, on l'a dit, on l'a redit mm -hmm. aussi dans cette émission. En vrai, il n'y a plus qu'à espérer, euh, sans être complètement utopiste ou quoi, Ali, je te vois venir, euh, Voilà, que le jeu puisse revenir à, à un gameplay. Euh un gameplay plaisant pour toute la communauté. Oui, est-ce qu'on a quand même oh, le droit d'espérer C'est ce que je vous demande. on a le droit d'espérer. J'ai ouais, l'impression qu'avec vous on n'a plus le droit d'espérer, il faut forcément Non, a des magos, on c'est pas mais... de la démago ça. Non, mais Lulu Lulu Lulu pour espérer que tu me donnes quelque chose d'inédit. Lulu, il faut quelque chose d'inédit, tu m'as de inédit, tu me rappelles c'est le retour du carré croix. Waouh Ah non mais attends, par contre Ali c'est de les gars, moi je vais être très très franc avec vous. Ouais. Je n'attends rien de révolutionnaire. J'espère un voilà. bon gameplay, ah, c'est tout. Et je me. Et personnellement, bah, je pense que je me contenterai de ça. Voilà, je vous dis la vérité. Je suis ah la bah ça, alors ça, ça c'est autre chose. Voilà. Tu te, moi. Tu te contenteras moi. de ce que tu avais il y a trois ans sans oui. être moi. déçu. Oui, parce que là, j'ai plus de jeu de foot. Tu vois, de rien. Ah, voilà. Donc on est d'accord en fait. Voilà. C'est. Voilà. as des pattes de quatre jours. Euh, tu te dis ouais les pattes elles ont 4 jours. On te ouais mais c'est à côté de on... ça tu as un caillou. Et, et, et, euh, et, et, et tu es, es mort des de faim de 4 jours, et on te remet hein. les pattes de 4 bah oui, jours. Tu bah dis, oui. Bah, finalement c'était bon. Oui non, mais c'est pas comme ça en fait une une évolution. C'est pas comme ah ça. non mais moi j'y crois plus. Non mais attends pour moi les gars l'évolution elle a été loupée j'y crois plus et j'en veux. Pour moi leur vision. Attends il y a deux secondes tu me dis est-ce qu'on a le droit d'être optimiste. Non mais attends. Non mais avec ce que je te dis là tu vois pour moi leur vision d'une évolution d'un jeu de foot elle me correspond pas elle me plaît pas. Donc moi, je hmm. préfère qu'ils reviennent à, à des bases, à un jeu ah, qui, je moi, me plaît. Derrière, rien n'empêche, vu que ce sera ah, un free-to-play, okay. qu'ils qui pourront nous rajouter du contenu, etc. Et que dans quelques Alors, temps, on aura un vrai bon jeu, se contenter, ok, okay. s'enthousiasmer, pas, pas pour l'instant. Lulu, le souci, c'est qu'on a tendance à dire qu'un free-to-play, tout est pardonnable. Parce que tu vois, le jeu est censé euh, s'améliorer ouais, avec moi, les, pas les sinon, avec, ça. avec oui, oui. etc. Moi, je vais juste rappeler une chose, c'est que ce que tu dis, c'est l'ancien PES pour une ancienne commu. Cette commu, on lui a vendu quelque chose il y a deux ans. On lui a proposé quelque chose au mois d'octobre. Tu as déçu cette commu. Énormément de gens sont partis, qui ne reviendront pas, quoi qu'il arrive. Qui souffre depuis Donc, euh, des années voilà. depuis Et en plus de ça, l'enjeu, je rappelle quand même, l'enjeu pour Konami, derrière, c'est... Hey, tu t'arrêtes tu pas deux ans entre guillemets de développer un jeu en disant on oh, fait un update cette année là, contentez-vous de ça nous on bosse sur l'avenir, si tu vas pas viser un nouveau mais public, c'est pas, pas attention donc, à la communauté déjà existante que tu, veux, que tu veux que tu veux absolument garder et fidéliser, elle est déjà là ce que tu vas venir, ce que tu vas venir chercher c'est aller chercher des nouveaux acteurs ça aller chercher une nouvelle communauté etc oui mais, mais ce sont fini. foirés donc, donc quand tu me dis oui moi je me contenterai d'un retour en arrière oui mais il y aura peut-être très peu de gens comme toi qui se contenteront d'un retour en arrière et, tu vois et en plus possible. Konami a eu de la chance parce qu'elle a je pense une des communautés les plus fidèles de l'histoire. Hein. Parce que les, les communautés hyper volatiles aujourd'hui sur les différents jeux avec les différentes hypes, euh, les joueurs PES, ils ont tenu. Mais leur, très, très, leur très objectif, très il était très clair. Leur objectif, c'était de faire un jeu, euh, un jeu pour, euh, pour euh, draguer fortement le mobile. Bien sûr. C'était dit clairement. Enfin, ouais, le, le mobile, les autres. Sauf enfin, que. Euh, voilà, euh, et gros, du coup, euh, gagner énormément de joueurs, donc potentiellement gagner énormément, mm -hmm. beaucoup plus d'argent, on ne va pas se mentir. Sauf mm -hmm. que là, le Bad Buzz. Côté critique, côté tout ça, on connaît au Japon, euh, c'est intolérable pour eux. Donc, à mon avis, ils vont revenir en arrière, délaisser un peu ce côté mobile et revenir à un jeu de niche. Voilà. Ah mais c'est ça le problème. Ça mais veut dire, euh, les gars, notre commu, bon, bah, vous étiez sympa, vous aimez bien le offline. Euh, on, on, vous a, on vous a gratté un peu d'argent avec MyClub et les pièces. On va essayer d'aller gratter les autres un peu plus parce que voilà, potentiellement, il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Et ah bah non, on s'est complètement foiré en fait. On va rien gratter, on va revenir vous gratter un petit peu. Parce que bah oui. de rien, vous, vous étiez assez dépensé. Bah, je, je pense, pense qu'on qu se rend pas compte de l'attente qu'il y avait autour du football. Mais façon, tu est, vois, tu énorme, vois, tu vois la hauteur, tu vois la hauteur du crash du jeu. Des, des gens que je connais qui m'ont toujours dit peu toucheraient jamais de ma vie il l'attendait comme le Messi, vraiment, en mode, bon, je m'attends pas à un banger, mais à un truc vraiment inédit, vraiment énorme Oui, énovant. et même ceux qui, et Naruto, qui étaient pro FIFA, ils regardaient quand même voilà. ça d'un œil. Et, et, et, et même ça, parce qu'au final, encore une fois, c'est là où je te donne raison du tort, c'est que nous, on, tu nous donnes Carré Croix, Le Pressing à 2 c'est pas, en fait, c'est pas sur le gameplay qu'on attendait forcément des révolutions. Déjà, on n'arrêtait pas de dire Konami, sur les dernières années, vous avez trouvé quelque chose de convenable. Après, d'une saison, à une autre, vous avez fait des ajustements qui étaient plutôt bon ou pas bon. Hein. On aimerait bien, de nouveau, jouer au sol dans PES. Hein. C'était pas trop le cas sur la fin. Mais... Euh, juste c'est le contenu la faiblesse de la licence PS depuis des années c'est le, le, le contenu non, mais le gameplay c'était une des ça, dernières est sûr, chose hein. à toucher et voilà c'est voilà. ah. voilà. le contenu et le contenant mais si tu arrives déjà à pas proposer de contenu et en plus à toucher à toucher sur, le contenu, sur le sur, le, sur, le, sur, sur, sur contenant ah, ah, salut, salut moi si salut, tu toi. me demandes si je suis object si je suis optimiste pardon par rapport au ouais. contenu, je ne suis pas du tout optimiste par rapport au contenu. Je, le dis, je le dis clairement. Qu'est-ce qu qu'ils ont dit là, un million, peu Ouais, des ouais défis, moi, je gagne TGP. Moi en, vrai, moi, en vrai, les gars, ça fait... Je me répète assez souvent, mais... Moi, j'étais abattu à la sortie e football parce que non seulement moi, depuis, euh, depuis PES19, mmh. en fait, le jeu me, me fatigue un peu. Heureusement que ouais. je kiffe créer du contenu et des vidéos, mais moi, le jeu, je le lâche au bout de... au-delà de l'aspect e sport ou création de contenu, encore mmh. une fois, mais en tant que gamer qui kiffe jouer, tu sais, avec du contenu, etc., moi, le jeu, au bout de deux mois, il m'ennuyait. Quand bien même, Luthor, tu me disais, ouais, génial, mais moi, ça faisait des années... Que je me bassinais avec les mêmes contenus Que bien je voyais sûr. pas d'évolution PES est bon depuis 2015 hein. Et t'imagines tu prends PES 15 Bon PES 16 c'était vite fait Mais 17, 18, 19 Tu sais t'as 3, 4, 5 années où le jeu est bien Mais t'as aucune évolution de contenu pour, Moi j'en avais déjà marre C'est à dire, à dire que 2009, exploser, 2019, j'ai kiffé, mais je vous dis honnêtement, au bout de 2-3 mois, j'en avais marre. On est décembre, j'ai dit, mais je, je m'ennuie dans le jeu, et heureusement que j'aime faire des vidéos, partager Déjà, ça avec les communautés, mais sinon... Euh... Les gars, ça va être quoi le modèle économique du football Ah bah free to play. Bah, hein, des pièces, euh, mon gars, ah, des ouais. pièces, hein, microtransactions, ah ouais. tiens les iconiques. Soit ah ouais. tu farmes 4 milliards d'années pour avoir ton rival mmh. soit tu t'entaches. C'est mmh. ouais. tout, hein Bah bon, ouais, ouais. Après euh, <rire> voilà, mais et euh, eh ben ouais. alors tiens je réponds juste à une petite question de Monsieur Quinton. Il nous dit mm -hmm. comment euh, s'il y a le retour du pressing euh, coéquipier, comment ils vont faire sur mobile. Alors il y a deux euh, il y a deux choses. Il y a ah, une rumeur qui dit que qu il, sépa... il reséparerait clairement le mobile des autres jeux. Donc il y, aurait... il y a une rumeur. Après je sais pas si c'est vrai qu'il n'y aurait plus. Bah oui moi je m'élite pour ça. Qu'il hein. aurait plus de crossplay envisagé entre le mobile et les consoles. Donc si c'est ça, ça s'explique. L'autre qui dit que bah, de toute façon, pour jouer avec les consoles en crossplay, il faut que les joueurs mobiles, ils jouent sur manette. Donc euh, voilà, dans les deux cas, euh, moi je préfère la première, mais voilà. Euh, mais si on arrive à la fin de cette émission... On va yes. comme comme d'habitude avoir. Il est pressé. Euh, il m'a dit la fin. On va comme d'habitude avoir euh, <rire> avoir il y a chacun. Il ouais, y, y a en fait les gars. Il ouais, y, leur... y a, y a la qui okay. joue bientôt. Faut que je fasse... le petit mot de la fin. Ah, bah, ouais. Vas-y, imad Comme ça, tu vas nous faire un mot de la fin court. Non. Ouais, court. Non, les gars. Un plaisir de ouf D'abord, Alix. Ça fait des années que je le connais. Je sais que c'est un passionné. Et... A chaque fois, ces avis sont ultra pertinents et c'est de quoi il parle. Je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation et j'espère te voir une autre fois. Merci vraiment au chat encore une fois. Ouais, vous êtes Franchement, énorme. je prends mon pied à chaque fois vraiment dans cette émission. Et comme je le dis à chaque fois qu'on débriefe avec la team AS Monaco au global, hein, on, on aime grave l'interactivité, enfin l'interaction. Voilà tous les échanges qu'on peut avoir avec le chat. Vous êtes au top. Restez comme vous êtes et on espère que les jours... Euh, des jours meilleurs arriveront pour eFootball et pour les autres scènes, on espère que ça continue et que ça s'améliore toujours. Merci encore les frérots. Allez, mon poulain. Bon. Bah, merci, et merci encore une fois à tous. Hein, C'était le même mot à chaque fois et à chaque fois, en fait, chaque invité est, est juste hyper cool. Alix, je le connaissais, contrairement, euh, contrairement aux invités d'avant. On s'est quelques fois croisés, on n'a pas eu l'occasion de parler, mais des bonnes connaissances sur le jeu vidéo. Le mec est hyper cool, ouais. bon délire. Encore, euh, encore une belle surprise et j'ai l'impression que la qualité de nos invités est toujours aussi bonne. Donc, euh, bah, évidemment. Donc, c'est un bonheur. C'est juste un bonheur. Merci, les gars. Et merci le chat, hein, forcément. Bon, moi, Alix, à ouais, toi, euh, mon ami. Bah, merci, les gars. Déjà, merci ne, ne, de m'avoir invité. Euh, en vrai, je vous le dis, je reviens quand vous voulez. C'est trop bien. Euh, <rire> bien c'est trop bien de débattre avec vous et de débattre avec des gens qui, qui sont passionnés et qui n'hésitent pas à dire les termes parce que c'est souvent euh, toujours compliqué de, de, de, de les dire. On n'ose pas. Là, on ah, se lâche. C'est cool. A... Et puis, euh, puis voilà. Et puis euh, En vrai, euh, on va espérer on va espérer un miracle parce que maintenant il n'y a plus que ça qui peut qui peut qui peut véritablement euh, ressusciter le jeu de notre jeunesse voilà pour, euh, pour tout dire et merci à vous vraiment pour l'invitation les gars. et désolé pour le retard du coup merci moi <rire> euh... allez à moi Allez, je vais faire vite euh, merci moi alix euh, bon je t'aime beaucoup tu le sais voilà on s'apprécie en dehors et, et bon voilà c'était un plaisir alix c'est le premier invité qui arrive en retard mais c'est aussi le premier invité on a <rire> eu autant de fou rire et désolé, ouais, désolé pour euh, le fourrir les amis. Et, du, et euh, dernière ah ouais, chose, bon. et arrêtez de dire euh, à Ali de se calmer, masterclass. Moi, j moi non, <rire> je le kiffe, moi j'aime bien quand il est comme ah, ça. Bah, y ça y met, en a qu qui m'a dit ça. Ça met de l'animation. Bonne soirée, <rire> les amis, on se retrouve. Alors, je crois que ce sera mercredi, hein, parce que je crois qu'on joue à la, en Ligue 1 mardi, c'est ça, Imad ou je dis encore Ouais, c'est très, très probable. Bah, tu es venu sur les réseaux. Monsieur Alex, il fait des ouais, lives, il s'est lancé reviendra. sur Twitch. Ouais. Uh, vous pouvez retrouver son planning sur uh, son Twitter, notamment. Et puis, bien mmh. sûr, uh, son émission uh, très sympa, qui ressemble un petit peu à la nôtre, mais en mieux, parce qu'elle est animée par lui tous les jeudis. Voilà, oh, ça. <rire> très bonne soirée, les amis. Ciao et à bientôt. Salut, Salut tout le monde, bonne soirée.